Avec la multiplicité des plateformes, des acteurs impliqués ainsi que des thèmes abordés, le financement participatif de jeux de société est dans une phase d'expansion que même la pandémie et la crise logistique peinent à freiner. Non seulement presque n'importe qui peut aujourd'hui lancer son jeu, mais les univers proposés, allant du jeu vidéo à la bande dessinée en passant par toutes les strates de la culture populaire, attirent un flux constant de nouveaux investisseurs. Au-delà de cette diversité de consommateurs, on retrouve une grande disparité chez les porteurs de projets, de l'amateur passionné au poids lourd du marché, en passant par les éditeurs classiques qui tentent d'exister dans ce nouvel Eldorado. Succès inattendu, échec cuisant, scandale, tout peut arriver à qui lance sa campagne, ce qui pousse à se demander si les codes du marketing traditionnel s'appliquent aux jeux de société des nouveaux gourous du participatif aux vétérans de Kickstarter, je vous propose de discuter aujourd'hui des nombreuses façons de communiquer sur un projet, ainsi que des aléas et des imprévus pouvant se dresser sur le chemin. Dans les coulisses des campagnes participatives est le deuxième épisode de l'émission Autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix, sur Soundcloud et Spotify. Afin de découvrir ensemble toutes les astuces pour cartonner lors de son financement, j'ai rassemblé trois ténors du marketing français, à commencer par Magali Moreno. Bonjour Magali. Et bonjour. Tu es à la tête de l'agence de communication BAM qui traite entre autres de jeux de société, mais avant ça tu as pratiquement tout marketé, des kiwis, des montres, des piscines, et tu as aussi travaillé deux ans chez un grand nom de l'édition française de jeux, aussi bien côté boutique que financement participatif. Avec nous également Guillaume Poey, salut Guillaume Bonjour Alors un petit peu l'homme de l'ombre, hein, tu gères toute la communication et le marketing francophone de Lucky Duck, ce qui n'est pas une mince affaire. Tu as également 15 ans d'expérience dans le marketing et tu es ce qu'on pourrait appeler vulgairement un core gamer dans toutes ses formes d'ailleurs, on va le voir. Et enfin, Leonidas Vesperini est avec moi aujourd'hui, alors Leonidas dont le CV demanderait à lui seul une émission entière. Euh, cofondateur et chef de communication euh, chez Mythic Games, ancien rédacteur en chef, ancien membre de le, du jury de l'As d'Or, ancien traducteur et surtout régulièrement en première ligne lorsqu'il s'agit de communication avec... Avec la communauté j'ai terminé bonjour léo bonjour, Adria. Bonjour, bonjour Bonjour. à vous. et bienvenue à tous dans cette première émission de l'année 2022 autour du jeu dans laquelle on va continuer à essayer de comprendre un petit peu comment ça marche et euh, là on va vraiment être dans les, les coulisses euh, de la vente du rêve de tout ce qui est de la magie de kickstarter et je vais commencer pour, euh, pour poser cette discussion et, et comprendre un peu le contexte euh, par toi, Magali, avec une question, euh, une question assez euh, importante. Euh, toi, après toute une, car une carrière dans le marketing, on va dire traditionnel, tu pousses un jour la porte d'un grand éditeur français euh, pour un poste à responsabilité. Euh, comment tu vis cette transition C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que tout reprendre de zéro et apprendre beaucoup sur le tas ou est-ce que finalement tu trouves vite tes marques et c'est euh, business as usual euh, un peu des deux, en fait, euh, quand je rentre, déjà, il faut quand même refaire le point sur toutes les euh, subtilités du, de l'industrie du jeu de société, qui est quand même quelque chose de très à part. Il euh, y a une communauté qui existe, qui est très engagée, donc il faut faire, faire avec ces gens-là, puisque c'est à ces gens-là qu'on parle. Et après, de toute façon, dans le marketing et la communication, il y a quand même euh, quelques règles du béaba et du bon sens euh, qui s'appliquent sur tous les secteurs, quoi qu'il arrive. Un mix des deux, donc. Ok, et Guillaume, j'ai envie de te poser la, la même question, sachant que toi tu étais peut-être plus déjà un gros joueur avant, euh, qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté de la barrière euh, de manière assez euh, soudaine Alors on comprend plein plein de choses, euh, notamment les. en tant que joueur on a certaines attentes, et je pense que quand tu découvres le... les coulisses, euh, tu te dis « ah ouais ok, euh, j'ai... » J'ai un vrai exemple qui peut, par exemple, concerner Dicetron, euh, sur lequel j'ai travaillé, et euh, où en fait, euh, Vincent, notre CEO, s'est battu pendant 4 ans près de Roxley pour essayer d'obtenir Dicetron en version française. Et en fait, il y a des joueurs qui nous ont dit « Ah, bah c'est pas trop tôt !» Mais en fait, c'est un, un, un boulot de tous les jours pour essayer d'obtenir… Parce qu'en fait, Roxley, ils pensent qu'ils vont, qu vont faire, à un moment donné, ils pensent qu'ils vont faire la version française. Et, euh, et Vincent, il dit « Mais non, laisse-nous la faire, etc. » Et voilà, en gros, c'est ça. C'est une petite anecdote de début d'émission, de, mais… L'idée c'est ça, c'est de se dire que quand on est joueur, on n'a pas forcément euh, tout le recul euh, sur le milieu pro. Et quand tu passes côté pro, bah, tu te dis, ouais, ouais ok, d'accord, en fait, ça prend du temps. Il y a des difficultés sur tous les niveaux, euh, la production, le shipping, etc. On va en parler. Voilà. Vrai, ouais, ouais, on va parler, genre, genre, hein. Et Léo, je ne peux pas te poser la même question, parce que toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Euh, mais est-ce que en quelques mots, parce qu'on va y revenir très longuement, euh, tu sens depuis que tu étais impliqué dans, dans le jeu de société ou dans le jeu en général, est-ce que tu sens cette communauté évoluer dans sa perception des choses, peut-être dans sa, le fait qu'elle est mieux informée aujourd'hui. Oui, je sens une vraie évolution euh, et c'est lié aussi au type de, euh, de façon de communiquer et euh, l'arrivée de Kickstarter, de GameFound aujourd'hui, euh, les gens maintenant ont envie de savoir ce qui se passe derrière, ce qui se passe autour. Ce n'est pas juste un produit qu'on vend, mais c'est également comment ce produit est fait et c'est une interaction quasi permanente avec la communauté. Ça, c'est une évolution. Je pense qu'avant, ce n'était pas tout à fait ça. Les gens, ils avaient un produit qui leur était proposé, qui était en ah. boutique. Il était comme ça, tel quel, et puis euh, ils ne il, il discutaient pas avec les éditeurs. Aujourd'hui, euh, c'est différent, il y a plus d'interaction. Et est-ce que pour pousser... Je tu... d'accord, ouais. Vas-y, vas-y. Euh, euh, juste ouais. pour reprendre là-dessus, euh, moi je donne des cours de com euh, générique, hein, pas la com du jeu de société, et euh, j'en parlais... Euh, c'est un des points mon... auxquels moi j'ai dû faire face quand je suis arrivée dans le, dans le monde du jeu de société, C'était qu'on est, qu est euh, sur des, euh, des consommateurs qui sont hyper informés sur ce qui se passe avant que ce soit en boutique, la production, etc., et après, cette tendance, aujourd'hui, euh, elle se développe aussi, d'ailleurs, dans d'autres euh, milieux, typiquement le milieu de la fringue, tu vois. Aujourd'hui, tu essayes de savoir si ta fringue, elle est fabriquée de façon éthique. Mais euh, pour moi, ça a été vraiment impulsé par le monde du jeu. Et euh, c'était une énorme surprise, quand je suis arrivée là-dedans, de savoir à quel point... Les consommateurs sont, enfin les joueurs hein, ouais. sont informés sur leurs produits. C'est hyper impressionnant. est-ce que à cet égard-là, on sent une différence entre dans le comportement ou la perception, entre les anciens backers, entre guillemets, ceux qui sont sur Kickstarter depuis quelques années et qui, euh, qui connaissent la musique, et un nouveau public Ou est-ce que d'office, on a des gens qui, même s'ils ne connaissent pas bien, euh, vont aller gratter justement, est-ce que c'est écologique, est-ce que c'est ceci, cela moi, je trouve qu'il y a une différence, oui. Les, les, les premiers backers, en fait, ils ont, ils ont cette expérience. Je dirais que les nouveaux qui arrivent, ils ont encore un peu la magie de ces nouveaux. On a tous connu. Et, euh, <rire> euh, voilà. et puis les autres, bah, ils ont vu aussi euh, certains aspects. Donc, ils sont peut-être plus exigeants, peut-être plus méfiants, parfois, peut-être plus euh, intransigeants. Euh, mais il y a tout, ce, tout, enfin, tout, tout, tout ça se mélange, en définitive. Et, et euh, voilà. Donc, c'est. Bah, oui, les, les notions écologiques arrive, hein, c'est vrai, c'est de plus en plus demandé, euh, mais, mais plein d'autres choses, en fait, hein, sont, ouais. Est -ce que est... sont maintenant... Okay. Est-ce Est que c'est euh... Est -ce est difficile, du coup, d'adapter son discours à presque deux publics complètement différents On voit sur cette, certaines campagnes, certaines des vôtres, euh, entre autres, euh, qu'il faut rajouter à chaque campagne. Euh, si vous êtes nouveau sur Kickstarter, sur GameFound, il faut cliquer sur ceci, il faut faire cela. Est-ce que ça demande beaucoup plus de travail, justement, de s'adapter euh à du public qui sont inconciliables, même s'ils finiront par se revendre à un moment. Oui, alors, euh, il faut avoir tout ça en tête. Il faut avoir en tête de plus en plus qu'on s'adresse à plein de publics différents. Un public international, donc il ne faut pas être trop franco-français, il faut penser à tout le monde. Il faut penser qu'il y en a certains qui sont euh, des, des anciens backers, qui ont donc certaines références. Il faut penser qu'il y a des gens qui sont nouveaux, qui arrivent en permanence. Donc il faut vraiment penser plus général. Euh, et euh, justement l'avoir en permanence en tête. Donc oui, ça demande, ça demande du travail, mais c'est progressif tout ça. On a eu le temps de, de, de s'habituer. Donc euh, maintenant, c'est la norme. On ne fait pas du tout le même genre de campagne aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 ans. Ça n'a rien à voir. Et Guillaume, tu dirais que parce qu'on parle de public très euh, plus exigeant, plus informé, c'est peut-être aussi une belle manière de le dire. Est-ce qu'on n'a pas aussi un, un public qui va être un peu plus cynique euh, qui serait lié à une évolution sociétale du, du fait que les gens maintenant se, se renseignent beaucoup mais aussi critiquent beaucoup et sont souvent dans, dans le jugement, dans l'analyse et font moins confiance aux, aux industriels en général. Euh, que, comment vous faites la part des choses entre oui, le public est renseigné et veut certaines choses et puis peut-être cette nouvelle mouvance d'accusation de, de, facile ou de scepticisme un petit peu permanent euh, la question est longue. <rire> Mais en fait, euh, c'est ma spécialité. Ouais, je, je, disons que pour un peu euh, aller, euh, amener de l'eau au moulin de, de, de Léonidas, c'est vrai qu'on doit de toute façon, à mon sens, euh, avoir la bonne info au bon moment. C est, c est, c est, ce qui est bien, c'est qu'on fait des efforts de vulgarisation, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y avait un lexique. Très pro-crowdfunding, euh, campagne de financement participatif. L'idée, c'est d'amener ça sur le plan euh, beaucoup plus grand, de plus en plus grand public, en fait. Euh, Kickstarter aux US, ça se démocratise énormément. En France, j'ai le sentiment, et on voit bien le niveau de, de, de, de, de contributeurs qu'on peut avoir d'une campagne worldwide par rapport à une campagne euh, francophone, par exemple. Euh, il y a encore tout un travail d'évangélisation, et donc ça passe par les éléments de langage, le lexique. Euh, je, pour répondre à ta question sur le cynisme, oui, il y a des, c'est pareil ce que disait Onidas, l'intransigeance des backers de longue date, des vieux de la vieille, euh, on doit la satisfaire de la même manière. On met au même plan et au même niveau que quelqu'un qui va, qui vient de nous découvrir en fait. Même si l'accompagnement peut être un peu différent, c'est pour ça que je parle de la vulgarisation, mais euh, tout va se recouper. Et le but, c'est d'avoir une communication de toute façon générale. Oui, on va avoir des questions. Euh, à posteriori, on va faire une newsletter, par exemple. Derrière, on a les fameux vieux de la vieille qui ont un peu plus de recul et qui vont dire, et au fait, ça, on peut l'avoir. Et le nom du bateau qui est en train de partir, on peut l'avoir aussi. Voilà. Et du coup, <rire> ces éléments-là, ce tu disais aussi, voilà, bon, je fais une boucle un peu complète, mais il va y avoir des attentes à deux niveaux. On fait quand même une com consensuelle. Et puis après, on répond aux gens autant que possible qui rapportent de nouveaux éléments et, et chacun piochera un petit peu ce dont il a besoin, quoi. Pour rebondir sur le cynisme, euh, je vais euh, même aller plus loin. Hein. Aujourd'hui, de euh, toute façon, toute campagne euh, qui fonctionne assez troll, trolls, ouais, clairement. Euh, alors, il y a des trolls, euh, c'est comme euh, beaucoup de critiques. Il euh, y a toujours un peu de, de, de critiques constructives. Donc, s'il y a des trolls, c'est qu'à un moment, il y a forcément eu potentiellement un problème, euh, qu'il soit au niveau de la com, il y a un message qui n'est pas, pas bien passé, qui a mal été euh, euh, mis en mots, tout simplement. Après, on est quand même sur des, des, des backers qui financent un projet pour qu'il prenne vie. Alors, c'est normal, évidemment, qu'il y ait aussi des attentes de l'autre côté. Et pour être quand même dans le positif, il y a quand même énormément de bienveillance dans la communauté, même si on a des trolls, même si on a des gens qui, qui râlent de temps en temps parce que le projet n'est pas livré assez vite, parce qu'on prend du retard. Ça arrive, hein, c'est des imprévus souvent de, de la prod, hein, c'est comme ça. Il y a quand même beaucoup de bienveillance, beaucoup de, de défenseurs de, de ces projets qui prennent vie et qui disent Bon, on a quand même cool tout le monde, on se détend, on est en train de financer un super projet, on est en train de prendre part à ça, donc c'est chouette quand même. Alors je voudrais faire un, un deuxième petit tour de table, euh, vous travaillez tous pour des structures qui sont aujourd'hui très professionnelles, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les auteurs, en tout cas tous les auteurs n'utilisent pas ce genre de structure, euh, parfois des structures assez grandes, je pense à toi Léo, euh, comment vous fonctionnez chacun d'entre vous, est-ce que vous travaillez seul, est-ce que ce sont de grosses équipes, comment se fait la prise de, de décision, en quelques mots, est-ce que vous voulez expliquer, euh, ce que vous avez le droit d'expliquer sur le, le fonctionnement de la communication chez vous autres, Alors, à... la communication ou le, le mode de fonctionnement de, de la boîte, là tu parles juste de la communication En termes de marketing, en termes de, marketing ouais, ouais. de communication, ben, on, a, on a un groupe qui est, euh, une équipe qui est dédiée à ça, on a, on a une équipe plus marketing et une équipe plus communication, les, les, deux, les deux bien sûr discutent, donc... Euh, euh, Aujourd'hui, alors ça a évolué hein, parce que euh, on a commencé, on était petits, on est plus nombreux aujourd'hui, bien sûr. Euh, c'est vraiment des, des réunions, des discussions. C'est euh, euh, comment on va communiquer pour chaque projet, parce que c'est pas. Euh, bien sûr, il y a des choses qui reviennent, mais euh, chaque projet en fait nécessite euh, une, une orientation euh, différente. Voilà. Et donc, on discute avec les personnes euh, pour voir. Euh, comment on va aborder cette communication, il y a des réunions, et puis, euh, euh, donc collégiales, on va dire, hein. et puis il y a un responsable qui va trancher sur comment on va faire, c'est plus tranché quand il y a des, il y a des, des, des différentes Possibilité des différentes approches, tout le monde n'est pas toujours d'accord, donc on tranche, mais en général, c'est voilà, collégial, on dit, on va plutôt faire comme ça, on va aborder comme ça, qu'est-ce que vous en pensez les gars Oui, ça me paraît bien, euh, est-ce qu'on insiste plus sur l'univers, plus sur ça, etc. Euh, après, le, la, la façon de communiquer, ben, elle évolue aussi avec, avec le temps, avec les médias qui, qui, qui changent, qui évoluent, donc euh, on va se dit, est-ce qu'on va, est qu va là, est-ce euh, est qu'on va plutôt là, Et, voilà. En gros, c'est comme ça. Ouais. On va, en, on va en parler des médias. Justement, pour, pour préciser un peu ma question aussi pour vous trois, mais du coup, on commence par toi Léo, euh, quand vous faites une, un, un partenariat avec un, un éditeur, là récemment, par exemple, Privateur Press l'année dernière, euh, quel droit, alors j'imagine que c'est contractuel, mais à quel point ils peuvent influer sur la campagne Est-ce qu est que vous êtes vraiment décisionnaire seul, vous, de l'aspect communication, ou est-ce qu'ils peuvent aussi émettre des, des idées, est-ce que vous partagez des choses alors, avec eux Alors, vraiment, justement, dans ce genre de partenariat, parce que c'est vrai qu'on fait des partenariats avec certains éditeurs, quand on les reprend, on se dit que nous, ce que nous allons c'est justement la com, la façon de communiquer et c'est cet aspect qu'on tient à gérer donc c'est vraiment nous qui avons le dernier mot mais ça ne veut pas dire qu'on ne les implique pas et que, par exemple, euh, on savait que, pour donner un exemple sur, sur le dernier là, qui était Monster Apocalypse, euh, on savait qu'ils avaient une communauté donc ils tenaient à, à, à faire une communication pour rassurer les gens avant qu'on annonce le projet. Donc, euh, eh bien, on a été complètement, euh, on a travaillé ensemble là-dessus. Euh, ils ont fait un premier jet, ils nous ont envoyé le communiqué de presse, on l'a relu, on, on a échangé jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Ça, ça a été concerté. Et, et par la suite, à partir du moment où c'était annoncé, ben, notre communication, nous l'avons faite. Parfois, nous leur avons demandé d'intervenir euh, ou de, de, de répondre. Il y avait des échanges, mais euh, c'était vraiment nous. Ils ne faisaient pas leur, les choses dans leur coin sans nous en, sans nous en parler. Et c'est souvent comme ça avec d'autres... Euh, euh, avec d'autres éditeurs, euh, euh, par exemple sur notre Phoenix Line, puisque en ce moment on, on, on, on y est, euh, bah bah c'est pareil, c'est nous qui, euh, qui, euh, qui faisons la com, mais toujours en concertation en partenariat avec euh, l'éditeur euh, initial. Mmh, Magali, ta marge on de décision euh, quand tu travailles pour, euh, pour d'autres éditeurs euh, en tant qu'agence, nous, du coup, on arrive et on essaye... Quand on, est... on arrive en tant qu'agence, c'est qu'a priori, la com en interne, il n'y en a pas, ou peu, ou euh, ça débute. Donc, nous, on arrive comme un service com externalisé. L'idée, c'est qu'on fait partie de l'équipe. Euh, et après, on a aussi une, une, une différence, ce n'est pas une problématique, mais c'est une différence. C'est que, bam, nous, euh, mon associé et moi, on n'est pas joueurs spécialement au départ. Donc, il y a plein de problématiques produits, problématiques gameplay sur lesquels nous, de toute façon, euh, il va falloir qu'on euh, qu échange énormément avec les créateurs, les éditeurs. Nous, on va apporter notre expertise en com, mais c'est forcément un échange puisque derrière, bah, sur le gameplay, euh, on va be avoir besoin de pas mal d'explications. Et en mélangeant tout ça, on va essayer d'extirper de, des, euh, des points forts qu'on va euh, valoriser en com, sur lesquels on va miser, en fait, tout simplement, un truc qui soit un peu différenciant. Et, euh, et voilà. Mais du coup, nous, on est une équipe de com Externaliser, mais on essaye d'être au plus proche des équipes de création, puisque c'est eux qui font le jeu quand même, c'est eux qui en savent le plus au départ. Mais vous gardez le dernier mot quand même, c'est euh, un petit peu entre guillemets dans le contrat avec vous, ou est-ce que c'est pas forcément le cas euh, Pas forcément. Après, on, quand nous on n'est vraiment pas d'accord, quand on pense que euh, l'idée euh, communication euh, qui est mise en avant par, euh, par l'éditeur n'est pas forcément viable, on ne va vraiment pas hésiter à le dire en disant par contre, ça, enfin, si on fait ça, à mon avis ça ne va pas fonctionner, alors on peut l'intégrer à petite dose peut-être euh, dans la com, mais euh, à mon avis ça ne va pas fonctionner. Après nous on va aider à propulser le jeu, mais en soi quelque part ce n'est pas notre projet, donc on ne peut pas avoir le dernier mot. Ce n'est pas possible pour nous. Okay. Guillaume, votre <coughs> fonctionnement et peut-être aussi le, le fonctionnement dans le cadre de, de partenariats comme vous avez eu récemment Oui, alors on, a, euh, on, a, on est en train de préparer une campagne euh, avec un éditeur qui s'appelle Vandrider sur un jeu qui s'appelle Dark Quarter euh, où typiquement là on est en échange euh, complet sur toute la partie euh, communication, marketing et euh, à contrario, quand on a des campagnes de localisation francophone euh, sur lesquelles euh, bah, je suis directement impliqué, il euh, y, y a une personne... Une seule personne dans l'équipe euh, en gros hein, puisqu'après bon, on échange aussi avec le reste de l'équipe mais sur la, sur la création et la mise en place euh, voilà, c'est succinct euh, là pour le coup on bosse en autonomie pour aller au bout de la campagne proposer tous les éléments de, de euh, tout l'argumentaire tout et tout, tout ce qui va faire la force du produit et qu'on veut mettre en avant alors là on parle spécifiquement de crowdfunding mais effectivement sur le retail c'est un peu le, la même manière de, de, de, de fonctionner quoi on a, voilà, mais euh, en tout, chez Lucky Duck, on est euh, cinq personnes sur marketing et euh, donc une personne dédiée au crowdfunding mondial et euh, ensuite par, par secteur et par, par pays, quoi. Et une personne qui... Est-ce que vous faites tous une, une hiérarchie aujourd'hui de pertinence des moyens de communication euh, pour qu'un message passe bien aujourd'hui Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par les updates de Gamefound Found de Kickstarter Est-ce qu'il faut plutôt passer par les réseaux sociaux Est-ce que pour vous il y en a qui sont plus indispensables que d'autres ou est-ce qu'il faut vraiment des stratégies globalisées Ah ouais il faut tout faire Pour moi je vais... ouais je... voilà. Je, <rire> je pense qu'on est d'accord un... de façon générale il n'y a pas un outil. Ah c'est ça. Tu peux pas laisser un canal de côté, il euh, y a des gens qui sont plus habitués à Facebook, Instagram, les updates ils veulent leur mettre de Kickstarter tous les mois, c'est un, c'est quelque chose qui nous est rappelé d'ailleurs par les contributeurs. Ils nous disaient oh en fait vous êtes en retard, enfin voilà on est le 28, c'est on est complètement, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure quoi. Il y a une attente, une intransigeance parfois et c'est bien normal. Hein. Ils nous ont financé, euh, euh, Léonidas doit bien le savoir, on a on a de longs mois à l'avance euh, la, la, les fonds pour faire euh, aboutir le projet. Donc euh, il faut leur donner des, des nouvelles et il est hors de question, enfin à mon sens, de laisser un un canal de côté, euh, euh, Twitter, Insta, etc. Quoi. Vous faites forcément de façon le... technique, euh, tu ne donnes pas les mêmes infos aux mêmes endroits en fait. C'est pas juste demander. un copier-coller ah, euh, mmh. euh, de l'info sur un update dans une newsletter sur les réseaux. Euh, un update, tu vas moins interagir, à part les petits commentaires, c'est pas vraiment là où tu as, as de l'interaction, tu vas interagir dans, la, dans les commentaires, sur une page Kickstarter. Ou sinon, le lieu d'interaction par excellence, c'est les réseaux sociaux. Une newsletter t'envoie de l'info, t'attends pas qu'on te réponde. Donc c'est euh, plus informatif. Aujourd'hui, on est dans une ère où, de toute façon générale, il faut qu'il y ait un échange de communication. On envoie de l'info, on en récupère. Donc les réseaux, c'est vraiment bien. Le format vidéo est hyper chouette. Tu peux pas le mettre partout, dans euh, n'importe dans, dans quel euh, format, du, de la vidéo courte, de la vidéo longue. Un How to play, ça va être bien plus long qu'un petit teaser. Donc t'as plein d'outils et de formes différentes, ils sont tous hyper complémentaires, et euh, sur lesquelles il faut euh, donner plein d'infos qui viennent euh, faire un, un, joli, un joli tout, quoi. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui ce qu aujourd'hui, ça s'est énormément diversifié, on est obligé, enfin obligé, donc, pas dans le mauvais sens du terme, hein. c'est vrai qu'il euh, y a des attentes, on communique absolument sur tous les réseaux, il y a un petit effet euh, pervers, c'est que les gens pensent, après, euh, quand il y a des échanges, ils s'attendent à ce que parce qu'ils ont communiqué un commentaire sur Twitter ou un commentaire sur... qu'on euh, l'a entendu et que forcément, et si on ne leur répond pas, et c'est vrai que nous, c'est notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a trop de canaux euh, différents. Et, et donc, euh, il faut essayer de recentraliser parfois les retours qu'on veut avoir. C'est pour ça que nous, on, euh, on essaie de réorienter les gens vers une adresse mail où on sait qu'on euh, on ré... voilà, récupère tout, on peut le classer comme il faut. Euh, parce que sinon c'est impossible, on ne peut pas être partout à la fois tout le temps euh, et, et, et répondre immédiatement, c'est un petit peu le, le côté pervers de, de, de, de cette démultiplication. Moi j'aime bien le point de vue de Léo parce que justement euh, la stratégie actuelle elle oblige aussi le backer, backer que je suis par exemple, à être sur tous les réseaux pour avoir toutes les infos puisque les infos données ne sont pas les mêmes. Euh, Aujourd'hui est-ce qu'on est certain, alors du coup toi Léo non, moi non plus mais euh, vous autres, est-ce qu'on est certain que le backer lambda on va dire classique il est vraiment partout pour aller à l'affût de toutes les informations ou est-ce qu'on perd pas justement de l'information en force d'en mettre partout des petits bouts alors je pense pas qu'on en perde. Non, le backer n'est pas partout. Il a ses lieux privilégiés, ouais. euh, que ce soit du forum comme BGG ou Quod, que ce soit les réseaux sociaux et encore, même dans, quand on dit les réseaux sociaux, tu vas être peut-être plus sur Insta, sur Facebook, sur Twitter. Euh, L'idée, c'est quand même d'essayer de, de, de véhiculer un max d'infos partout. Euh, ce que je disais, c'est surtout euh, un tweet pas la même façon de donner l'info que dans une, un live YouTube d'une heure ou mmh. euh, sur un post Facebook qui peut être plus long, si tu veux. Mmh. Donc l'idée, c'est aussi de, de formater ton information par rapport au support. Mais ça, c'est nécessaire. Pas, mmh. Alors, tu voulais ajouter quelque chose, Léo, peut-être ou ouais, ou oui, ou oui, mais... En fait, ça dépend vraiment de la période de la campagne. En vérité, les canaux de communication, on a dit qu'effectivement, il fallait être partout. Et euh, je pense que ça va... Ça va... Ça, ça devrait répondre un peu à tout ce qu'on qu vient de dire, mais en fait, au début de la campagne, de toute façon, tu, tu dois présenter ton jeu. Et du coup, euh, du YouTube, du Instagram, en respectant le format, mais du Twitter, du Facebook, etc. Nous, ce qu'on fait chez Lucky Dog, souvent, on va créer, mais je pense que ça doit être le cas pour Mythique, mais en gros, on, on crée un groupe dédié au jeu. Comme ça, sur Facebook, et pas sur la page, on va le faire évidemment sur la page de Lucky Duck, mais... Sur, dans ce groupe-là, il y aura vraiment toutes les infos qui concernent le jeu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et une fois que la campagne a eu lieu, on a un autre canal qui vient de s'ouvrir, qui est vraiment la Monthly Update dans Kickstarter, GameFund, etc., où là, il y a vraiment l'essentiel de l'info. Donc finalement, en résumé, il y a les principaux, avant la campagne, il y a les principaux canaux de communication de Lucky Duck pour amener vers finalement les, les, les joueurs dans deux silos, que sont le groupe Facebook et. Euh, et de toute façon, la newsletter, parce que les gens ont laissé leur mail dans, dans le camp Game Farm, Kickstarter, Game on Tabletop, etc. Là, on a vraiment quelque chose de centralisé, donc ça, ça vient rejoindre un petit peu ce que disait Léonidas, où on a, de toute façon, même si effectivement il y, y a pas mal d'infos, on regroupe tout ça dans une monthly update, qu'est-ce qui s'est passé, donc ça c'est vraiment la post-campagne, mais tout ce qui se passe avant, les personnages, le gameplay, le contexte du jeu, l'auteur, on peut parler d'auteur, faire une interview, etc., tous ces éléments-là, là pour le coup, on peut y aller euh, grassement, j'ai envie de dire... <rire> Généralement. Ouais. Pour rentrer peut-être maintenant dans, dans, dans le noyau dur du, de ce débat, dans le, dans le cœur du sujet, Magali, je voulais te demander ce qui, euh, ce qui faisait dans ton activité, ce qui te différenciait d'un auteur seul qui va faire sa promo euh, bah, de manière individuelle. Euh, attendez, quel est le point le plus marquant qui te différencie de ces gens-là qui, qui communiquent, qui se produisent tout seul Qu'est-ce qui fait la force de votre activité euh, Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est le recul. Quand tu es euh, auteur, déjà, tu n'es pas éditeur. Et quand tu es éditeur, à la base, tu n'es pas forcément communicant. Tu l'es peut-être devenu par la force des choses, tu as appris sur le tas, mais euh, tu as des problématiques en tête et, euh, en tant qu'auteur ou éditeur, des problématiques peut-être très pragmatiques, et du coup, tu n'as pas le recul sur la com. Et tu vas donner de l'info qui n'a peut-être pas, euh, qui ne fait pas sens pour, pour le backer à la fin. Ou euh, grosso modo, où il s'en fiche, où il n'a pas envie de savoir, euh, ou vraiment, c'est des trucs qui ne l'intéressent pas, parce que c'est ta problématique actuelle de production, de je ne sais pas. Mais euh, c'est pas intéressant pour le au final. Donc il y a ça. Moi c'est euh, vraiment ce que avec les éditeurs hein, qui sont souvent euh, auto enfin -au auteurs qui s'auto éditent. Donc déjà ils ont deux trucs à faire et ils n'ont pas du tout de recul. Donc moi la première valeur ajoutée que je vais avoir c'est attends ça en fait euh, c'est ton problème pour l'instant euh, d'un point de vue communication ça n'a aucun intérêt. C'est euh, très cash. Ah, c'est un peu dire, en fait les... moi j'ai envie de dire. Voilà, voilà c'est des, des métiers différents, et quand tu as tout dans le... en même temps dans mmh. le tu plus... n'es plus capable de savoir qu'est-ce qui, mmh. euh, qu qui va intéresser les gens en fait, tout simplement. Et justement, Léo, euh, en entendant ça, est-ce que tu introspectivement, c'est pas trop dur de pas avoir la tête dans le guidon et de donner justement cette idée oui, d'info que mais les je gens n'ont je suis peut-être suis pas fait besoin d'accord avec ce que vient de dire Magali, et puis ce que disait aussi Guillaume tout à l'heure, c'était très intéressant. Euh, en fait, le, les groupes Facebook, parce que nous, c'est pareil, nous, nous, nous créons des groupes Facebook, mais je pense qu'il y a un certain type d'informations qui n'intéresse pas tout le monde. Il y en a certains, ils n'ont pas besoin. Il y en a qui, qui sont criants de, de ce genre d'informations, qui ont besoin de savoir euh, tous les détails. Il y en a d'autres, ils sont convaincus, ils ont juste besoin d'infos simples, directes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas mmh. tout mélanger, il ne faut pas surcommuniquer non plus. Euh, je pense que c'est important. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut euh, que les gens peuvent aller là où ils veulent. Hein, quand on va sur un groupe Facebook, Bien on sait qu'on va échanger avec les autres, les autres fans, qu'on est là, on est demandeurs, on veut avoir beaucoup d'informations. Et puis, pour le reste, euh, parfois, de, des, un peu de recul, comme disait Magali, un peu de recul, c'est important parce que euh, parfois, c'est parce que les gens attendent, ils n'attendent pas euh, qu'on se justifie sur tout, forcément, euh, qu'on on anticipe des euh, éventuelles questions que les gens se posent. Parfois, il faut être simple. Est-ce que c'est ça la plus grosse, euh, donc là on arrive dans le cœur du sujet, on va, on va partir du, du noyau, est-ce que c'est ça le plus dur quand on est primo-éditeur, primo-auteur, euh, la plus grosse embûche, euh, de noyer les gens ou de mal s'exprimer, est-ce euh, que c'est essentiel si on veut réussir sa première campagne pour tous ceux qui nous regardent et qui, euh, qui demain veulent devenir millionnaires sur Kickstarter La première campagne aujourd'hui c'est plus difficile qu'il y a quelques années, il faut le savoir. Euh, ouais. euh, c'est bien bien plus difficile de, de s'imposer aujourd'hui puisqu'il y a une telle multiplicité une telle une offre absolument pléthorique euh, c'est bien bien bien plus difficile je pense que aujourd'hui si on veut se lancer qu'on veut réussir il faut avoir quelque chose d'original et réussir à montrer que euh, on est on propose pas un énième projet comme on en a vu tant euh, les, ceux qui ont, qui, sont, qui ont eu la chance, euh, comme, ben, je dirais, comme Lucky Duck Games, Mythic Games, euh, d'être là euh, depuis longtemps, ben, ils ont leur place. Aujourd'hui, ils ont plus cet effort supplémentaire à faire pour convaincre euh, ben, les gens que, pourquoi je vais aller sur ce, sur ce, ce nouvel éditeur Ce n'est pas parce qu'il me propose juste un bon jeu, ça ne suffit pas aujourd'hui. pas parce qu'il me propose un beau jeu, ça ne suffit pas aujourd'hui. C'est parce que je lui propose un truc vraiment original et que j'arrive à communiquer et à capter l'attention des gens. C'est ce le conseil que je donnerais aux nouveaux venus. Il y a ça et sur les primo-éditeurs, euh, moi je pense qu'il y a aussi une défiance aujourd'hui, on connaît le contexte économique, les difficultés de production d'acheminement des jeux euh, de la Chine et on se dit qu'un primo-éditeur il n'a peut-être pas les reins euh, assez solides pour euh, supporter tout ça. Donc même si on y croit, si on veut financer un projet, euh, vu, vu le niveau d'information du backer, il a forcément une défiance oh. par rapport à ça, sur un primo-éditeur. Dans la précédente émission, on parlait justement de, de presque de pledge utile, comme on parlerait de vote utile, et euh, Philippe Argoud du Devox euh, disait qu'il y avait certainement une espèce de report de, de fonds maintenant des gens qui allaient miser sur les gros éditeurs connus, euh, parce qu'il y a trop de risques et trop de versatilité chez les autres. Tu es d'accord avec ça Du coup, toi Magali, tu le ressens comme ça parce que Kickstarter euh, oui. a encore mieux réussi cette année que les années précédentes et malgré tout, on entend beaucoup de gens qui disent « je bac moins, je sélectionne mes jeux ». Et du coup, est-ce que tu sens cette espèce de report sur les grosses campagnes au détriment peut-être de, de moyennes ou plus petites campagnes Le report sur les grosses campagnes, je ne sais pas pour le coup, euh, mais oui, il y a plein de petits projets qui, à mon avis, auraient euh, vu le jour il euh, y a quelques années, qui aujourd'hui ne sont pas financés, ça c'est certain. T'as un avis là-dessus, Guillaume Ouais, en fait, euh, j'étais en train de me dire, je pense que. Alors, déjà, avant d'arriver chez Lucky Dog, j'ai, euh, on va dire, j'ai filé un coup de main à des primo-éditeurs, mais vraiment euh, pour démarrer les campagnes, euh, euh, justement, des, des campagnes de, de, de, de financement participatif. Je pense que le premier sujet, c'est les calculs, de ne pas se planter dans son projet, c'est-à-dire que le, vraiment fixer le prix de manière. Euh, euh, c'est très compliqué de, de, de fixer le prix par rapport à tous les coûts de production et bien valider ça. Il y a un gros tableau Excel avant de vraiment présenter le jeu, tout ça, c'est presque secondaire pour moi, c'est de ne pas se planter sur le shipping. Aujourd'hui, les conteneurs, ils ont pris un x4 facilement depuis un an, un an et demi. Euh, le shipping, l'assurance, la production, tous ces coûts-là euh, qui peuvent constituer des, des, des surprises. Et présenter, pas nécessairement les calculs, mais déjà... Euh, Dire en tant qu'éditeur, en nouvel auteur, nouvel, nou, nouveau éditeur, euh, euh, on, a, euh, on a bien euh, mesuré les risques et on, on s'est bien, euh, voilà, euh, bien, bien documenté, on s'est bien renseigné. Je pense que en, en tant que, encore une fois, si on est, on est nouveau sur le, sur le, sur le Kickstarter, Game Farm, etc. De dire qu'on euh, a bien tout étudié en fait. Euh, et effectivement après le jeu il faut il y ait quelque chose d'original je rejoins complètement Léonidas et Magali là-dessus s'il n'a pas le, le, ce petit truc de toute façon euh, ça prendra pas mais ne pas négliger ça, vraiment faites bien vos calculs, faites des études de marché faites, allez jusqu'au bout euh, faites carrément des devis de toute façon euh, il vous le faudra, euh, les fabricants euh, les graphistes les, euh, si, si votre jeu il n'a pas de design euh, graphique il vous en faudra euh, si vous voulez le faire en multilingue, combien coûte un traducteur est-ce que vous allez le faire avec Google Trad mmh. ben, il si y a des backers italiens on n'a pas de, de, de traducteur italien, on va le faire avec Google Trad. Non, parce que nous, en tant que Français, on ne voudrait pas du Google Trad français. Il enfin, y a des outils qui existent, mais quand bien même, c'est toujours, euh, voilà, il faut payer euh, les gens euh, qui vont travailler dessus, même si c'est du freelance, même si c'est à l'extérieur. Donc, mesurer tout ça, présenter tout ça, présenter le jeu, faire la communication autour, bon, on est aussi pour parler de ça, mais concrètement, voilà, euh, dans les différents pays qu'on voudrait toucher, savoir quels sont les plus, c'est un boulot de fou, hein, mais savoir quels sont les plus influents, combien ça coûte une campagne sur des canaux anglophones, sur des canaux francophones, combien il faut mettre de côté, combien de boîtes il faut, ces boîtes, euh, vous allez les faire venir en avion, vous allez les faire venir en train, etc. Alors là je risque de envoyer dans beaucoup de détails, mais en fait c'est ça, il faut vraiment prendre l'ensemble du projet et tout noter, voilà, si vous voulez faire un bon, bon conseil. Justement, ouais, justement euh, Léo je commence par toi, mais la, la question est ouverte à tous, Comment on gère Vous êtes tous dans cette position d'être celui qui promet, quelque part, comme euh, euh, on est dans la période, comme en campagne électorale, et parfois de ne pas avoir la, la production, le développement qui suit, c'est-à-dire que vous promettez tel feature, tel prix, tel délai, et puis euh, derrière, on vous dit, bon, bah, écoute, euh, Léo, Guillaume, Magali, en fait, c'est pas possible, ce sera jamais là à temps, ou ça, on l'aura pas, ou ça, ça va être plus cher. Est-ce que c'est compliqué de devoir à la fois envoyer des paillettes aux gens, parce qu'il faut bien leur donner envie, et puis en même temps, devoir être assez réaliste pour ne pas donner l'impression de leur manquer hein quand on sort encore une fois, c'est une question. Je très pense bien. que c'est plus facile euh, quand on a quelque part déjà fait ses preuves, c'est-à-dire qu'on a déjà livré des, des projets. que Quand on commence, c'est ça aussi le problème avec les primo backers, c'est que bah, les gens, au bout d'un moment, ils se disent, ok, on nous promet des choses, etc. Mais vu que c'est risqué, moi, je, c'est ça en fait, le, je pense au problème. Moi, je vais plutôt faire confiance à ceux qui ont déjà livré des jeux. Personne ne se dit aujourd'hui que. Euh, je ne sais pas, Koumini ne va pas livrer un jeu, euh, que Waken rams euh, je pense maintenant euh, même Mitty Games, euh, Lucky the Games, euh, les gens savent qu'on va livrer. Euh, je pense ouais. que c'est vachement important. Euh, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, qui pèse euh, dans une décision euh, au moment de, de dire est-ce que je risque, euh, puisque c'est toujours un risque finalement. Euh, je, on parle du crowdfunding, hein, c'est toujours un risque. Tant qu'il n'est ouais. pas livré, ouais, bah, le jeu, ouais. euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc après, pour ce qui est des des promesses, de la paillette, des paillettes, etc. On ne le fait jamais, enfin, en tout cas, je suis sûr que personne ici, on ne le fait jamais en se disant euh, de manière cynique, on promet, on croit toujours à ce qu'on dit. Hein, je pense que c'est ça. Ouais, et, ouais. et après, il y, y a toujours, euh, évidemment, on se rend compte, et plus on a d'expérience, plus on est peut-être prudent, hein, je pense, euh, on se rend compte, qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui, qui, qui, qui, peuvent, qui peuvent survenir. Ce qui est important, c'est c'est justement de tenir au courant les gens régulièrement, euh, d'argumenter en fait, hein, euh, pas de dire simplement on va vous livrer tant, c'est de dire ben voilà il y a telle chose qui a été faite, voilà, voilà où on en est exactement, voilà pourquoi on pense qu'on va livrer, et, et, euh, et peut-être prendre un petit peu de recul en disant voilà, il peut toujours se passer quelque chose. Voilà. Et, et d'assumer ouais, vraiment les aléas. Bah, typiquement, voilà, une fois qu'on a calibré notre projet et qu'on a fait cette fameuse promesse, je prends juste la date ok on va dire qu'on va livrer tel jeu à telle date juin 2022 et les aléas aujourd'hui c'est quand même de toute façon compliqué on prend on prend de la marge on prend <rire> bah, il peut y avoir quand même parce que c'est une longue chaîne de production un jeu de toute façon depuis l'auteur jusqu'à ce que, que les gens aient le jeu en main quoi et euh, de toute façon il va y avoir des donc voilà encore une fois même en prenant un maximum de de, de, de sauvegarde et de voilà de, de précaution, c'est quand même toujours de toute façon délicat. Et on, on, on, on blinde le projet autant que possible, en fait. Mais s'il y a eu un couac, il faut assumer. Voilà. est-ce que la, la, la et question est presque double ah. Pardon, je vais reprendre. De c'est ouais, juste ma question pour toi. Euh, est-ce qu'elle n'est pas double en plus pour toi, cette, cette condition, dans le sens où tu dois aussi, entre guillemets, vendre du rêve à celui qui t'embauche te, qui C'est-à-dire que ah, l'auteur, ah. il veut aussi de la réussite. Donc est-ce que c'est pas encore plus compliqué pour toi alors voilà, on, je vais repartir de mettre des paillettes, que ce soit côté euh, backer ou côté, euh, côté client pour moi, hein, avec l'éditeur hein, qui, qui est mon client. Euh, nous, on met des paillettes sur des trucs qui existent déjà, en fait. On ne va pas juste balancer des paillettes comme ça. Donc c'est euh, juste essayer de faire briller et de présenter au mieux des choses qui sont réelles. Euh, Léonidas et Guillaume l'ont dit, on ne fait pas de promesses s'il n'y a rien derrière. On fait une promesse parce qu'on a, on a des choses en, en, en backstage, quoi. Euh, si tu as fait le, le gros fichier Excel dont parlait Guillaume, normalement, tu sais, es capable de dire. Les seuls aléas, euh, en général, tu, tu parlais même de prix, tout dans ta toute première question, Adrien, mmh. euh, en termes de prix, tu n'es pas censé avoir d'aléas. Ouais. Enfin, t'es cadré, si vraiment il y a un truc qui doit pas bouger c'est ça avec le euh, prix du shipping, je, je me suis peut-être pas exprimé, mais avec le ouais, prix ouais, du pas shipping, pas. il y en a qui ont demandé des ouais. voilà, des, des, des choses comme pas, ça bah, il si y en a qui ont demandé des rallonges pour pouvoir expédier les jeux j'allais y ouais. venir, c'est des, des, des choses maison. en plus ouais. dont toi t'es pas maître, tu vois t'as forcément un partenaire, c'est pas toi ah. qui aujourd'hui fait le prix des bateaux sinon le shipping, clairement il serait pas ce qu'il est euh, aujourd'hui donc tu es obligé de faire avec une réalité sur laquelle t'as pas de maîtrise tu peux avoir un aperçu, tu peux avoir un feeling, tu peux peut-être euh, voir les tendances qui vont euh, émerger en termes d'augmentation de, de, de coûts, quoi que ce soit, euh, parce que tu bosses dedans depuis un moment et que tu as le nez dedans, mais en vrai, tu ne peux pas le prévoir. C'est vraiment le concept de l'imprévu. On essaie d'en prévoir un maximum, et, mais il y a des aléas sur lesquels personne ne les a, a vus venir, hein, très honnêtement. Donc euh, voilà. Mais euh, mon job, c'est de mettre des paillettes sur des choses vraies. Donc juste hmm. de les présenter de la meilleure façon. Ok, euh, alors gros sujet, on arrive sur ce qui peut-être intéresse tout le monde, en tout cas moi m'intéresse beaucoup, euh, ça a été difficulté difficultés à votre métier, et vous avez tous euh, à un certain niveau été exposés à des aléas pendant des campagnes, alors on va pas ressortir des dossiers, c'est pas l'intérêt, ça peut être un problème de traduction, un problème de délai, un problème de changement dans la forme qui serait mal perçu, je pense à Dice il y a eu un petit truc là-dessus et à ce sujet-là, finalement, on se rend compte qu'il y a plusieurs écoles. Donc, encore une fois, question ouverte, que vos sujets, vos réponses à tous m'intéressent beaucoup. Dans le cas d'un bad buzz, un backlash, un truc qui ne marche pas bien, quand la machine s'emballe, est-ce qu'on communique Ça paraît évident, mais est-ce qu'on communique Si oui, quand Et à quel point on doit être dans l'attrition, par opposition, à juste l'explication ceux qui veulent se lancer en premier bah, Oui, euh, on, a, on a connu ça, et je pense qu'on n'est pas les seuls, tout le monde connaît à un moment des, euh, <rire> des, des, des shitstorms, hein, comme on dit. Hein. Euh... Alors, bah, euh, en fait, l'expérience montre qu'il faut prendre du recul, et qu'il ne faut pas, euh, pas rester dans, dans l'immédiateté, parce qu'il peut y avoir des réactions très virulentes, mais qui vont se calmer avec le temps, et ce qu'il faut, c'est vraiment répondre de manière mesurée, prendre le temps de faire une réponse, et Répondre, voilà, et, et, et surtout répondre, pas, pas, pas l'ignorer, même si euh, c'est un peu contradictoire ce que je dis, parce que je, je dis que ça va se calmer en général, hein, ça, ça monte vite et puis après ça, ça se résonne, mais il faut apporter une réponse. Euh, voilà, Je pense que c'est l'honnêteté qui est importante, hein. il faut savoir reconnaître bah, ses erreurs quand on en fait, euh, expliquer les problèmes quand on en a euh, le, de manière le plus factuel possible parce que c'est ça que recherchent les gens c'est pas une bonne communication c'est qu'ils recherchent vraiment euh, des faits qui leur sont expliqués pour qu'ils puissent comprendre le problème euh, et la, la solution qu'on y apporte voilà pour moi c'est euh, c'est vraiment être pragmatique euh, clair et prendre du recul voilà c'est c'est comme ça que je, je dirais c'est pas se dire que tout est foutu d'un seul coup parce que il euh, y a eu euh, voilà il y, y, y, y a des gens qui, qui râlent et qui euh, et, mais, et, et, et pas non plus, à l'inverse, euh, ignorer euh, et se dire « c'est pas grave, ça va se régler tout seul ». Voilà, c'est quand même Pour moi, il y a deux types de shitstorm, il y a celles qui viennent de l'extérieur, des backers, où euh, il y a un truc que toi, tu n'avais pas vu et euh, qui fait réagir tout le monde. Et là, c'est exactement ce que disait Léonidas, il faut répondre « mais avec mesure ». En fait, la réponse immédiate, c'est qui qui est, euh, ça on dit, dont on disait que c'était un peu difficile, la réponse immédiate, c'est OK, on a entendu ce que vous dites, on réfléchit à ce qu'on va faire. Mais juste, Mais euh, voilà, c'est exactement ça en fait. C'est juste, on, on a vu qu'il y avait des commentaires à ce propos, on mm -hmm. va voir euh, ce qu'on peut proposer comme solution. Pas essayer de proposer une solution dans la seconde parce qu'en général, elle ne sera pas bonne. Donc, ça, mm -hmm. c'est la qui arrive de l'extérieur. Puis, tu en as une, tu as tes aléas qui arrivent de l'intérieur et toi, tu es au courant avant les backers. Typiquement, tu as un délai de prod, tu as un délai de shipping. Bon, bah, transparence. Ça va arriver, tout le monde va s'en rendre compte à un moment, que le jeu il est pas chez eux à la date... <rire> Donc autant l'anticiper en disant, bon, bah, transparence, claire, factuelle, euh, le bateau il devait partir, il est pas parti, euh, je, sais, je sais pas, hein, ou... Euh, mais un truc qui m'est vraiment arrivé, moi j'ai un conteneur qui a pris feu sur le bateau. Bon, vraiment, tu es obligé de le dire quoi. Bon bah le condard il a pris feu, les jeux étaient, en... En... étaient produits, ils étaient à ça d'arriver chez vous, et ben bah, là on prend quatre mois dans la vue. Ça fait un peu mon chien à manger mes devoirs quand même. Mais véridique tu vois, et, et, et, et c'est là en plus quand tu communiques dessus, si tu dis exactement ça, c'est euh, bon ben bah, c'est arrivé, après bon tu peux le prouver hein, <rire> je sais pas si on va aller jusque là, si vraiment t'en es à inventer des excuses comme ça, c'est vraiment que ta com elle est pas ouf hein. Mais euh, c'est un truc qui a... peut arriver. Et euh, pareil, je sais, de... pour rentrer dans des faits qui vont peut-être intéresser c'est les backeurs. Par exemple, les bateaux en Europe, souvent ils arrivent à Barcelone. Barcelone, le, le port est inondé assez régulièrement. Pour peu que ton mmh. euh, ton conteneur il se soit suivi du dessous et que es, euh, que l'eau monte un peu trop, bon bah, tu perds des jeux. Ouais. Des vraies choses. Ah oui. <rire> mmh. ah oui, des anecdotes ouais. comme ça, il y en a tout le temps. Il hein. y a tout le temps. Ça, c'est c'est totalement, c'est totalement, c'est totalement ça. <rire> Donc Guillaume voilà, ça tu sais que ça va arriver, ouais. tu le dis. Ouais, euh, en fait, la réponse que vient de formuler Magali, c'est exactement ce qu'il faut faire selon les deux cas les plus classiques. Soit les backers sont au courant de quelque chose. Nous, on l'a vécu avec Dice Run. Euh, ces fameux démarbrés, où en fait, on était convaincus, nous, en, en tant qu'équipe francophone, qu'il y aurait les démarbrés dans le jeu. Et avec un appel rapide à Roxley, c'est Ah ben non, vous, vous n'avez pas les démarbrés. Et là. On est obligé de gérer ça, en fait. Et euh, du coup, ouais, mais les gars, on peut pas faire. Enfin, du coup, c'est une négociation en course qui se fait avec l'éditeur en disant, non, mais ce n'est pas possible de pas avoir les démarbrés, en fait. Euh, voilà, c'est foutu, quoi. Et donc, du coup, bah, voilà, on obtient les démarbrés et, on... et tout se résout. Et il se passe 48 heures où tu dors pas et tu fais de la barbe grise, Tu vois, ce que je dis souvent, c'est waouh, attendez, les gars, on va. Et donc, là, ce qu'a dit Magali, c'est très vrai. OK, ne quittez pas. On est au courant. Et voilà. Et c'est vraiment, de toute façon, les gens savent de plus en plus qu'il y a donc une équipe derrière. On va chercher des solutions dans leur sens de toute façon. Enfin, Nous, c'est ce qu'on dit et que je parlais d'assumer tout à l'heure, c'est vraiment ça. De toute façon, on va, le projet va aboutir et on va trouver une solution qui ira dans votre sens. Et après, bon, bah, tous les... effectivement, là, les, les, les problématiques les plus actuelles, c'est vraiment lié à la prod, surtout au shipping ou à la douane. Par exemple, on a eu des problèmes de douane et on a en groupe, par exemple, des quantités de jeux dans des containers. Euh, et il y a un jeu parmi les autres jeux qui peut poser un problème sur quelconque raison. Bah ouais, mais en fait il y avait les jeux des backers aussi dedans dans le container. Donc les jeux des backers, ils ont pris deux semaines. Ouais, mais donc voilà. Donc ça peut arriver, mais donc pareil, bon, bah, on, on donne l'info et puis on, on s'excuse et puis on, on anticipe. Enfin voilà, on essaye autant que possible d'anticiper ce genre de problématique, mais quand ça arrive, à quel point, pour parler de timing, de préparation, alors réponse courte à une question qui pourrait demander des heures aussi, à quel point on regarde les autres campagnes quand on lance sa campagne, c'est-à-dire, j'imagine que vous allez tous chercher une fenêtre, quand vous allez lancer votre projet, vous avez une fenêtre en tête, si à ce moment-là, c'est arrivait par exemple avec Fractal, qui s'est retrouvé face à un concurrent direct de jeu dans l'espace similicatrix en même temps, est-ce qu'il faut tout arrêter si on a un projet qui ressemble trop, est-ce qu'il faut y aller parce que la com est entamée euh, À quel point c'est important tout ça, pour vous Alors, en fait, <rire> ça va dépendre. Ouais, ça dépend, en... En fait, oui. ouais. on, on se positionne comment On est euh, un, nouveau, euh, un nouveau éditeur Ou est-ce qu'on est un éditeur plus, plus implanté euh, Tu vois, euh, on peut se renseigner quand on, quand on connaît un petit peu les gens, on arrive à se renseigner, on discute, on dit « voilà, je vais faire ma campagne à tel moment euh, », et on essaye de, de s'arranger, c'est le cas, ça n'a pas été comme ça. Au, euh, par exemple, à nos débuts, euh, on ne savait pas trop, on essayait de se renseigner, qu'est-ce qui est annoncé, qu'est-ce qui n'est pas annoncé, on va essayer d'éviter les grosses campagnes pour, euh, voilà, pour avoir une, une fenêtre de tir, entre guillemets. Euh, puis euh, parfois ça tombait, euh, bah non, euh, on, a, on a prévu notre campagne, on a annoncé notre date, quand la campagne est lancée, de toute façon, tu ne vas pas l'arrêter parce qu'il y a un concurrent. Donc une fois que c'est fait, c'est ouais. fait, tu assumes et essaye de dire « bon, bah, je fais le mieux possible par rapport à ça ». Mais ce n'est plus quelque chose que vous, vous regardez en Alors, vous, de par vous, votre quand statut peu, finalement. Maintenant, maintenant quand même on, est, on est un peu plus euh, implanté, on connaît les gros éditeurs qui, euh, qui peuvent faire des campagnes, et on essaie d'éviter euh, de se retrouver euh, en frontal avec… Euh, une grosse campagne, surtout, surtout si c'est un peu le même genre de jeu. C'est ça le plus, le, plus, le plus embêtant. Maintenant, ce n'est pas dramatique. Quand ça arrive, ce n'est pas grave, parce que euh, de toute façon, c'est comme ça, il y a de la place... Euh, il y a quand même, on peut quand même s'en sortir. Je ne pense pas que ça, ça cannibalise et que... Euh, ça a toujours été une peur, ça, de... de on se dit toujours, mm. mais en définitive, euh, nous, on s'est retrouvés parfois contre... Face à des énormes trucs, ça nous a pas empêché de, de, de bien réussir nos campagnes. On est, s'est trouvé face à Kingdom Death deux fois. Euh, on s'est trouvé par rapport à, bah oui, euh, face à, euh, je sais plus, c'était euh, euh, frost even Enfin, on a toujours eu des trucs comme ça qu'on avait. Ah. Et ben voilà, c'est pas dramatique. C'est mieux peut-être d'essayer de, de, de se renseigner, de voir un petit peu ce qui, de bien suivre, d'être au courant de ce qui sort. Mais euh, il faut quand même, euh, on a quand même ces dates, on a quand même ses, ses obligations. On peut pas non plus euh, euh, voilà, se, se positionner euh, juste par rapport aux autres. Magali, toi qui fais plus de, de, de primo-auteur, euh, primo est-ce que tu es obligé de regarder un petit peu plus pour euh, que l'auteur passe par le petit trou de souris qui va s'ouvrir euh, Oui, ben, après c'est chaud parce qu'il y a pas mal de dates de lancement qui sont pas forcément dévoilées un Q1, Q2, enfin, un premier trimestre, un deuxième trimestre, donc bon, bah, tu tentes. Hein, si toi, tu es aussi sur le premier trimestre, bah, c'est quand même grand, donc il faut, faut tomber au bon moment. Donc, tu as pas mal de campagnes qui donnent leur date de lancement que deux semaines avant, et deux semaines pour se retourner, c'est un peu chaud. Euh, nous, en termes de com', des fois, euh, volontairement, on donne aussi des dates que deux semaines avant, parce que du coup, on s'adapte, parce bah, qu'on dit ça vient bientôt, ça vient bientôt, et, euh, et quand on voit qu'il y a une campagne euh, d'un... c'est même pas un concurrent, c'est des, des, des poids lourds, où clairement, notre jeu derrière, il va peut-être pas existé, ou pire, il y a eu des semaines sur le mois de enfin, fin octobre, début novembre, je pense qu'il y avait 30 ou 40 projets qui sortaient à la semaine. Oh. la si dedans, bon, bah, <rire> franchement, c'est compliqué, quoi. <rire> tu as tout sur la com, après. Enfin, beaucoup repose sur la com, j'imagine. Mais ouais, la euh... com, même si elle est bonne, quand elle est noyée, au bout d'un moment, ouais. si tu es bon, tant mieux, hein. mais euh, quand tu es noyé, même en étant bon, c'est compliqué. Alors, une fois cette campagne lancée, et je vais peut-être commencer par, euh, par Guillaume. Euh, une fois cette campagne lancée, donc tu vas avoir des backers qui vont, euh, qui vont pledger, tu vas avoir une campagne qui progresse et puis ensuite euh, souvent encore du développement après la fin de la campagne avec pas mal de retours de gens qui vont peut-être le tester sur tabletop, qui vont peut-être euh, le voir passer en salon et qui vont dire euh, « oui, bah, j'aime pas le démarbré » ou « j'aime pas cette règle-là euh, ». Ce statut de backer un petit peu actionnaire, investisseur, euh, quel droit se lui donne Qu'est-ce qu qu'il peut exiger en termes de changement Est-ce qu'il peut tout demander, s'ils sont assez nombreux à le faire, ou est-ce qu'à un moment, quand la campagne finit, est finie, c'est plié, et puis il faut avancer comme, euh, bah, selon la vision de l'auteur ou des auteurs Alors euh, là, il y a deux réponses qui se font, selon que le jeu existe de toute façon, même si effectivement l'histoire des démarbrés, c'est quelque chose qui peut exister, et qui donne un bon exemple de ce qu'on est capable de faire, si la communauté est en force derrière, quoi. Donc il faut, d'une certaine manière, y aller en... Là, je m'adresse un peu au backer mais bon, c'est C'est d'y aller euh, gentiment, quoi. C'est-à-dire de dire, effectivement, on a remarqué ça, donc ça serait bien de l'avoir. Bon, ça, c'est une première réponse dans un jeu qui est déjà en place. Un jeu qui arrive, comme Divinus Enfin, voilà, on a travaillé cette année sur des, sur des beaux projets, donc c'est en cours. Euh... Là, il y a un vrai échange avec la communauté qui se crée sur... Euh... Oui, effectivement, on va pouvoir vraiment tenir compte de certaines choses et d'autres pas. Et là aussi, la réponse sera adaptée, mais euh, je pense que tu parles de droit, euh, parce qu'effectivement, il y a une sorte de... C'est du financement en fait, quand même. Donc, euh, le, le, cette notion de financement participatif, elle est... Euh, nous, on essaye de se placer en cohérence avec ça et de dire, voilà ce qu'on vous présente. Encore une fois, tous les mois, euh, le jeu, il arrive dans un an. Mais tous les mois, on vous présente quelque chose euh, et ça peut arriver qu'il y ait... Euh, je ne vais pas dire une levée de bouclier, mais quelque chose d'assez similaire, ou en tout cas, il y a la communauté qui porte quelque chose en disant, mais franchement, mais ça, c'est trop bien. Par contre, ça, ça sert à rien. Je ne sais pas d'exemple concret, mais, mais j'imagine que il faut tenir, la cohérence dont je parle, c'est de tenir compte de quelque chose qui serait complètement à l'envers du projet. Encore une fois, c'est peut-être plus le cas dans les primo-auteurs qui ont moins de recul ou dont c'est le premier jeu, par exemple. Il faut vraiment faire attention à, à ça, euh, d'avoir fait tester beaucoup. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais d'aller dans les conventions, dans les salons, Déjà, parce qu'on peut obtenir des infos des, de ceux qui vont faire d'autres campagnes. <rire> C'est-à-dire, quand qui fais une campagne au mois de mars, ah ouais moi aussi, je sors mon jeu au mois de mars aussi. Mais du coup, de faire tester aussi son jeu. Donc voilà, clairement, quand on est primo-auteur, avoir fait quelques tours de, de, de table du jeu, ça, ça me paraît essentiel. Mais, euh, mais effectivement, dans le matériel, par exemple, où là, on peut avoir des retours euh, des, des, des contributeurs, des backers. On peut avoir des retours sur le matériel en disant, non, mais pourquoi vous faites ça euh, en bois Ou pourquoi vous faites ça en plastique, typiquement voilà. Euh, euh, c'est pas nécessaire euh, voilà il peut y avoir des choses Alors, je parle pas forcément de Lucky Dead Games mais je pense plutôt au niveau des, des en tant que corps gamer en campagne générale mais voilà il peut arriver que des, certains éléments de jeu soient un peu controversés Léo, il bah, y a assez de backers qui demandent nous, que... Bah, nous ça nous, ça ouais. nous arrive très ouais. souvent et, euh, ouais, ouais. Et, et en effet euh, quand c'est des jeux que nous créons nous euh, bah, des bonnes suggestions, on va, on va les prendre, et, et c'est, ça arrive presque à chaque fois. Alors, euh, et, et je dirais même, même dans, même dans des jeux, enfin, quand on a, quand on peut apporter, quand on peut le faire, euh, et que c'est une suggestion intéressante et qui, euh, qui émane de beaucoup de gens, et, et qu'on se rend compte nous-mêmes que, mais oui, c'est vrai que ce serait mieux. Et bien on le fait. <rire> euh, voilà, c'est tout, c'est, c'est ça l'avantage aussi du financement oui, participatif. C'est euh, voilà, là, sur, sur Monsterpocalypse, euh, c'est marrant, il y, avait, euh, il y avait une boîte de jeu avec un visuel euh, d'un monstre qui datait de la première édition euh, de Monsterpocalypse, qui est, euh, Anglax, qui est donc euh, et donc il y a des backers qui l'ont tout de suite remarqué, ils ont dit « Ah tiens, euh, ils remettent ce monstre-là, il n'était pas dans la deuxième édition. Euh, » euh, En fait, on, on, <rire> je, vais, je, vais je, vais, je vais je vais dévoiler. on n'avait pas du tout pris. <rire> euh, on s'est dit « Ah ben oui, c'est vrai, il est là, ce monstre-là ». A... On a contacté Privatir, on a dit, est-ce que c'est possible de ressortir ce monstre euh, Il a dit, ah oui, mais alors, il va nous falloir tant de temps, ce sera. C'est pas grave, on l'annoncera, on mettra le truc. Ça, c'est typiquement le, le genre de choses qui est arrivé oui. sur Kickstarter, qu'on n'a pas vu venir, et on a réagi pour faire plaisir, parce que c'est ça la différence aussi, c'est qu'on peut montrer qu'on euh, euh, réagit euh, à la communauté, ils, ils nous signent à quelque chose, ils ont envie de quelque chose et on peut le leur donner. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut le faire pour tout, on ne le fera pas tout le temps, euh, non plus, hein. il ne faut pas non plus que ça devienne ça, parce que euh, ça doit rester quand même une décision qui est prise par, par l'éditeur au final. Euh, l'éditeur, il a la vue globale du projet, de ce qui va marcher, ce qui est possible, ce qui est raisonnable, ce qui est utile, euh, ce, qui, ce qui coûte cher ou pas, donc c'est lui qui doit prendre cette décision, mais se mont montrer qu'on est à l'écoute, et quand on peut faire un petit pas, je pense que ça plaît toujours euh, au backer, et c'est ce qui différencie un peu euh, ces projets qui sont en financement participatif, qui vont se créer sur la durée et qui vont être livrés, de projets qui arrivent directement en retail, où là, évidemment, c'est une proposition, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais il euh, n'y a plus de me semble alors Magali, toi as même une, une petite particularité une fois encore, c'est-à-dire comment tu vas transmettre ce qui te vient des backers et te semble pertinent à un auteur qui peut-être lui le voit pas et est plus plus dans son avec ses œillères tu sais, dans sa création oh bah, De façon générale, les retours de la communauté, nous en, en, en période de campagne, c'est un point toutes les 24 heures, tous les jours. Il euh, y a eu ça comme retour, il y a eu ça comme retour, il y a eu ces retours-là euh, positifs, donc ça, hop super, c'est la petite réunion du matin, on se met tous de bonne humeur. Et euh, par contre, il y a eu ça aussi, euh, on l'a eu plein de fois, est-ce que, pense... est que tu penses qu'on peut le prendre en compte euh, Leonidas le disait « Ah, on a vu une super idée, il euh, y a un backer tout seul mais qui a eu une super idée, franchement ce serait chouette de pouvoir le proposer, est-ce qu'on peut le mettre en place euh, euh, dans la campagne ?» C'est exactement l'avantage d'avoir un projet qui n'est pas... pas physiquement créé, si tu veux. Ouais. Alors je vais euh, fermer cette, euh, cette deuxième partie avec une question un peu plus personnelle pour chacun, euh, qui va peut-être donner aussi un autre regard sur euh, vos différentes euh, façons de communiquer. Euh, bon, on va commencer par, euh, par toi Magali, puisque j'ai toute ton attention. T'as un statut particulier ici, puisque tu gères une boîte de com euh, qui est indépendante, qui est sortie du, du, des studios de jeu. Si je devais, entre guillemets, t'opposer euh, à nos deux autres invités, euh, quels sont d'après toi les, les avantages d'avoir cette communication qui est un petit peu décentralisée et hors les murs Déjà le recul, encore une fois, j'ai pas le nez dedans. Euh, moi, quand on, quand on a un gros problème, euh, quand il y a un problème de livraison et tout, euh, l'éditeur s'est pris un coup de speed, a paniqué et on m'appelle après. Donc déjà, il y a un, un moment où c'est redescendu et dire ah, en fait, on a eu ça. Qu'est ce qu'on fait mais Entre temps, il y a quand même un, un petit laps de temps qui permet que d'avoir, de se dire ah, c'est pas si grave, si tu veux. C'est mmh. pas cool, mais c'est pas si grave. Ça, c'est mon avantage d'être décentralisé. C'est l'avantage aussi où, finalement, euh, qui a eu lieu euh, avec le télétravail, quand tu t'es plus euh, tout le monde au même endroit, le temps de, de passer le coup de fil, les gens ont eu le temps de redescendre un petit peu. Euh, et après, l'avantage que j'ai, c'est que je vois d'autres secteurs. Je ne suis pas que dans l'industrie ouais. du jeu de société. Et, euh, et des fois, sur des secteurs complètement différents, même des, de ce qu'on appelle du B2B, des, des trucs qui se vendent entre professionnels, je vois des pratiques ou des outils. Je me dis... Oh, mais pour le jeu tout cité, ce serait vachement bien ça. Et du coup, j'ai Je... euh, un apport d'autres industries, qui est assez chouette. Okay. Et de par ce statut, moi, c'est une question qui me brûle et que j'ai envie de te poser, j'ai attendu aujourd'hui pour la poser. <rire> euh, est-ce que Alors c'est un petit peu trivial, hein, mais est-ce que tu n'as pas peur du coup de ton statut d'indépendant, euh, que finalement les auteurs qui viennent te voir, c'est ceux qui ont été recalés partout ailleurs, parce que Mythic Games n'en voulait pas, le kiddo qu'on voulait pas, et à l'inverse, en tant qu'indépendant, aujourd'hui, comment tu gères le fait de ce jeu-là, il nous le faut absolument, comment tu te démarques de... Euh d'une grosse boîte à côté. Alors pour les recaler, euh, j'ai aussi quand même le privilège de on va dire choisir mes clients, mais si un projet, euh, euh, je sens qu'il y, y a un potentiel qui est moindre, je peux me permettre de dire non. Euh, et à l'inverse, s'il y a un projet sur lequel j'ai vraiment envie de me positionner parce bah, qu'il euh, il, il me plaît, il me, personnellement ou avec Antoine, mon associé, c'est des choses qui nous font vibrer on va tout faire pour aller le chercher. Après, c'est aussi le risque en tant qu'agence extérieure, c'est que bah, tes clients ou tes prospects bah, ils peuvent ne pas signer avec toi, ils peuvent faire avec quelqu'un d'autre. Il y a d'autres gens sur le marché qui sont bien plus gros que moi, qui font à peu près la même chose et euh, qui le font depuis bien plus d'années. Je pense à Backerkit, par exemple, euh, qui en plus ont une offre de pledge management. Mais euh, voilà, c'est euh, à moi de montrer que je vais me démener pour le succès du projet et que euh, l'éditeur signe avec moi plutôt qu'ailleurs. Ok. Léo, à nous. Euh, toi Léo, tu as une, euh, une méthode bien à toi, tu t'appliques à faire des lives tous les mercredis euh, pour communiquer plein de choses, mais je lis parfois, et j'avais envie de te poser cette vision-là qui est, qui, est qui est moins idyllique, euh, j'entends des gens qui disent de toute façon Léo, euh, il s'isole en faisant ça, parce qu'en fait, il ne s'adresse qu'à sa fanbase, au, au cœur des fans de, de mythique. et celui qui voudrait mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, de toute façon, il n'osera pas venir à cet endroit-là. Euh, comment tu réagis à ça, et ouais, qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de, de remarque bah, Je pense que déjà, ce n'est pas une mauvaise chose, on ne peut pas dire même si, euh, que c'est une mauvaise chose de, de communiquer avec son public. Toutes les semaines, vrai, on ne peut pas le reprocher, bien. on ne va pas dire pas bien, bien sûr. que J'ose pas y aller parce qu'il n'y a que des gens sympas qui vont, euh, et que je... bon, bon, Donc, on ne peut pas déjà. Après, euh, je ne je, je, je crois pas qu'on soit euh, fermé à toute critique. Au contraire, euh, je pense qu'on se remet quand même souvent en question. Euh, on, on fait amende honorable, euh, on... même récemment. Donc, euh, et qu'il y a, y a d'autres moyens de le, de le faire. Justement, les, les, les gens qui, qui ont des choses à dire euh, et qui n'oseraient pas le dire pendant dans ces lives qui en effet sont un moment d'échange avec des gens qui ont l'habitude de se retrouver, donc forcément c'est bienveillant. Mais ils posent quand même des questions. Hein. Il y a quand même des questions. Elles sont juste peut-être posées de manière plus ou euh, plus plus plus douce, on va dire, hein. c'est moins, moins polémique, on va dire. Mais mais il y a ça. Hein. Euh, les lives que je fais, il n'est a pas de. C'est pas que du, du prosélytisme, Mythic Games. Hein. C'est euh, c'est bah, des réponses concrètes à certaines questions, et c'est une manière d'annoncer de, de, euh, euh, ce qui va arriver. Ce qu voilà, c'est un rendez-vous euh, hebdomadaire. Euh, qui permet de suivre aussi chacun de nos projets, de faire un point sur chacun de nos projets, puisque d'une semaine à l'autre parfois ça change, hein, et donc c'est un, un rendez-vous euh, voilà, régulier. Et bah, pour les autres, bah, on, on les voit quand même et on les entend, hein. on a un mail sur lequel les gens peuvent nous écrire, qui est support.atmittygames.net, que les gens connaissent bien, où là on a, on a des gens mmh. qui traitent toute la journée, hein, ils reçoivent, euh, nos équipes reçoivent entre 70 et 100 mails par jour. Donc, euh, et ils, ré ils répondent à chacun euh, individuellement. Tout le monde reçoit une réponse, donc tout le monde, je le précise mmh. bien. Ensuite, bah, sur les réseaux sociaux, on voit aussi, des euh, ou les groupes, on voit, on voit là, là les gens ne se gênent pas, hein, ça, ça y va, hein, et, et on y va, et on répond, et on, on est là. Donc, ce n'est pas... Euh, le, le but, ce n'est pas de dire qu'on veut que tout soit bien, que ce soit polissé, etc. On veut simplement que ce soit euh, respectueux. On veut, euh, en fait, je, ce que je n'aime pas, moi, c'est euh, quand ça prend des proportions euh, presque, euh, comment, quand je pourrais dire, euh, presque personnelles. C'est euh, là que c'est pas bien. On, on fait un travail, on, on, on le fait mieux qu'on peut. On, on peut faire des erreurs, mais il faut respecter euh, les interlocuteurs. Comme nous, on respecte euh, nos, nos, nos backers, toute notre communauté, on est tout à fait conscient qu'ils ont, ils ont le droit de ne pas être contents de dire des choses, mais il faut le faire d'une certaine manière. Euh, C'est mmh. simplement ça. Voilà, voilà ce que je peux répondre éviter. à ce sujet. <rire> on éviter une belleveillance qui, euh, qui est peut-être boostée aussi par un instinct grégaire, après on le voit on le voit de temps en temps. Euh, Guillaume, je... J'ai pas mal réfléchi à la question de la communication de Lucky Duck, parce que j'ai l'impression qu'elle a connu plusieurs formes, qu'elle est euh, euh, entre les moments où on va avoir donc, Vincent Vergongen, le, le président qui va faire du fast camera pour présenter un jeu, euh, et des moments où on a l'impression que ça va être plus euh, sporadique, on va dire. Euh, je me Est-ce que Lucky Duck a une stratégie de communication globale, ou bien est-ce que c'est laissé libre aux responsables dont tu fais partie, et euh, est-ce qu'il y a une doctrine, ou est-ce que ça va vraiment changer jeu par jeu, comme j'ai l'impression de le constater alors, euh, quand tu dis jeu par jeu, tu parles de jeu... Euh... Campagne, par campagne, euh, je parle Alors, en tout cas par... de, de participatif principalement, oui. oui. Oui, bien sûr, mais du coup, euh, à la fois les campagnes qu'on peut trouver sur Kickstarter GameFound ou celles de plus récemment sur Game on Tabletop, par exemple. Oui, enfin, même si tout ce qui va être localisation, c'est un petit peu différent, ça j'en conviens. C'est ça, ouais. Alors, ouais, On est organisé comme ça aujourd'hui. Euh, réellement, euh, on a euh, la communication qui est liée aux campagnes de localisation qui est traitée d'une certaine manière, euh, vraiment par l'équipe francophone, euh, et les campagnes de crowdfunding mondial qui sont euh, vraiment adressées par une personne qui est dédiée là-dessus. On a euh, trois personnes au service client pour répondre aux gens et c'est vrai que la communication donc dans les différents axes euh, qu'on va prendre et la, la façon de, de traiter et d'aborder le, euh, les, les, ces campagnes-là est vraiment, est vraiment faite de façon euh, différente. Et, et quand, quand on a Vincent qui vient vraiment prendre la parole, prendre le micro, euh, c'était euh, peut-être vrai dans les années euh, précédentes parce que l'équipe en fait elle s'est étoffée de manière assez incroyable et il y a des poules de compétences qui sont rentrées dans la, dans la boîte en l'espace d'un an. Je crois qu'on est passé de 8 à 20, euh, il y a deux ans ils étaient encore une dizaine, voilà l'année dernière ils étaient 20-25 et là on est déjà 50 tu vois. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que la, la vision ne peut pas être la même partout et qu'on a effectivement quelque chose de, de plus... Euh, l'approche, on se réunit régulièrement, pour, notamment pour les campagnes mondiales, mais c'est vrai que l'approche quand il s'agit de campagnes de localisation, tout ce qui concerne Game on Tabletop, là on est très transparent, hein, on dit qu'en fait aujourd'hui, on, on a nos campagnes de localisation francophone sur Game on Tabletop parce que je vais être le premier à adresser les messages euh, et, euh, et donc j'ai vraiment une façon de faire spécifique sur ces campagnes là en revanche pour les campagnes de localisation mondiale c'est en anglais autant que possible on va essayer de traduire ou moi je vais essayer de véhiculer ça sur, les, sur, les, sur tous nos canaux francophones mais c'est vrai que euh, la, la, la stratégie peut être un petit peu, un petit peu différente et beaucoup plus euh, euh, parfois consensuelle avec, en renvoyant un peu comme le fait Mythic Games par exemple, en renvoyant plus vers euh, info avec le kit de games, quoi. Mmh. Et euh, là où on a effectivement trois personnes euh, multilingues, enfin voilà, on peut adresser euh, l'ensemble des messages et, euh, et donc dans, les, dans, dans, dans, dans la journée de la même manière, quoi. Mmh. Donc c'est totalement différent euh, sur, sur cette façon de là, mais voilà. Donc Juste... ça fonctionne aujourd'hui, pour le coup. Juste en, en, en un mot, Léo, euh, ce que j'aurais dû plus poser la question aussi, votre stratégie chez Mythique, elle est, euh, pareil, elle est globalisée ou elle est plus régionalisée ou linguisée elle est, elle est globale. Pour nous, c'est vraiment... Euh, voilà, nous on s'adresse vraiment à, à... Parce qu'on on a commencé, euh, on est né dans le crowdfunding, et le crowdfunding, euh, par définition, ça s'adresse à tout le monde, euh, et pas juste, juste la France. Euh, Lucky Duck Games, euh, ils font de la localisation, donc euh, eux, ils doivent peut-être être plus, euh, faire une distinction plus importante. Nous, mm. on va essayer de, normalement, on, il est prévu, ça a été retardé avec le Covid, mais il est prévu qu'on arrive en en retail à partir de, de, de l'année de cette année donc euh, et, euh, et donc peut-être qu'il y aura il y aura des, des adaptations un petit peu hein. euh, il y a quand même une chose c'est vrai qu'on est on est global on essaye de euh, d'assumer aussi euh, le fait qu'on est une boîte française euh, avec beaucoup de français on n'a pas que des français et donc de garder cette proximité c'est pour ça que on Souvent notre communication se fait en anglais et en français, il n'y aurait pas de raison si on n'était pas français de, de, de, faire, euh, de faire une version française. On pourrait ne faire que de l'anglais en définitive. Euh, donc on fait quand même ça. un petit peu cet effort, mais c'est voilà, pour ne pas renier qui nous sommes, mais réellement on veut s'adresser au monde entier. Voilà. Très bien. On bah, va terminer cette table ronde avec euh, quelques ballons que je vais vous lancer, quelques, quelques idées dont, dont je voulais parler avec vous et que je, je vais vous laisser échanger. Euh, on va commencer par le fameux GameFound. Euh, donc quand la plateforme s'est lancée en tant que plateforme de financement, ce qui est relativement récent, donc la plateforme de The euh, Beaucoup ont crié à la mort au déclin de KS, force de constater que c'est pas du tout le cas. Et même que certains projets de plus petite envergure ont complètement raté leur financement en voulant se lancer sur cette plateforme. Euh, en commençant peut-être par Magali qui a qu'il y pas de fidélité, qu'il pas de carte de fidélité chez chez l'un ou chez l'autre, comment se fait le choix euh, Qu'est-ce qui fait que c'est pertinent ah, d'un côté ou de l'autre aujourd'hui Bah des coûts déjà, euh, les frais que prennent euh, ces plateformes puisqu'ils sont existants. Hein, euh... et ils sont si différents l'un de l'autre Ah ben bah oui, il euh, y en a une qui qu a une plateforme qui est quasi gratuite et l'autre pas du tout. <rire> Donc mmh. je te laisserai voir à laquelle. Mais oui en on... Ils nous prennent des sous pour, pour héberger nos, nos campagnes de financement. Après, Kickstarter a une, une énorme... Enfin, il a un pouvoir marketing qui est incroyable. En fait, il y a un algorithme qui fonctionne dedans, qui est surréaliste. Moi, je trouve ça hyper impressionnant à chaque fois. Tu as beau faire toute la com que tu veux, 80% des pledges en moyenne viennent de, de l'écosystème Kickstarter. Du mail que tu as reçu parce que tu t'étais abonné à la page avant son lancement, d'un mail que tu as reçu parce qu'un pote que, que tu connais, un mec que tu suis sur Kickstarter a, fin... a... a... a... pledgé le projet. Il y a un écosystème et un algorithme qui est incroyable. Disons. Il a une puissance de frappe qui est dingue. Kickstarter aussi, on en parle sur le côté jeu de société, il faut pas oublier qu'il y a énormément d'autres projets. Des projets artistiques, des projets tech dessus. Voilà, la dernière fois que j'ai pledgé sur Kickstarter, rien à voir avec un jeu de société. Hein. J'ai acheté un clavier. Donc, vraiment, euh, tu vois donc Kickstarter ils ont ça derrière, euh, qui, euh, ils ont tout, euh, toute leur existence, toute leur histoire depuis plusieurs années, donc euh, je vais pas aujourd'hui, euh, j'ai pas de préférence sur l'un ou l'autre, il euh, y a juste une question de coût évidemment à prendre en compte, et une question de, et une question de puissance marketing où chacun tire un peu son épingle du jeu quoi. Alors je pense que toi Guillaume, tu... enfin, le k en tout cas a complètement basculé aujourd'hui euh, <rire> côté GameFound. Euh, alors Vincent ne reniait pas une certaine, euh, une certaine am amitié ou sympathie euh, pour Mach Martin, donc euh, celui qui ah. est enfin, le PDG de... Ah c'est des... Ouais. Est-ce que c'est la seule raison Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de ce changement sans langue de bois est que... Où est-ce qu'on en est Alors bon, euh... déjà je vais juste rajouter un complément d'info à ce qu'a dit Magali qui est tout à fait vrai sur Kickstarter. Juste en plus, il faut savoir qu'il y a une audience énorme. Enfin, Clairement, oui. l'audience de Kickstarter, c'est pas l'audience de GameFound aujourd'hui. Oui. Euh, et donc, ça va faire la transition avec ma réponse. Euh, on est satisfait. C'était vraiment des coups d'essai coup sur coup. On a fait euh, la, la, la suite de Kingdom Rush euh, là-bas et, euh, et Divinus. Euh, peut-être que ça aurait pris un autre. Euh, un autre euh, ça peut-être amené d'autres résultats de le faire sur, sur Kickstarter. On est quand même satisfait de ce qui s'est passé avec GameFound et des outils qui sont fournis notamment pour toute la partie gestion de la campagne en tant que telle. Il faut ça, enfin, sur Kickstarter, il y a quand même pas mal de, de, de, petits, de petits problèmes en coulisses, on va dire. Donc là, ce n'est pas du tout lié au, au, à la partie backer. Quoi. Euh, en termes de trafic, ben, on, ce, qui est, euh, ce qui est certain, c'est qu'on avait quand même un peu d'appui euh, de la part de, de, de Martin et de ses équipes euh, voilà, pour, pour faire en sorte que les campagnes se passent bien. Je pense que pour l'instant, on n'envisage pas un retour sur Kickstarter, même si on ferme jamais la porte. Vincent, c'est quelqu'un de très ouvert à tout. De toute façon, ce qui nous fait, moi, enfin, à titre perso, qui me fait un peu peur, c'est l'arrivée des, des crypto-monnaies sur un, un produit comme Kickstarter, parce que ça peut prendre des proportions énormes. Euh, et du coup, nous, je pense qu'on, enfin, avoir la décision de Vincent là-dessus. Mais euh, voilà, est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on est qu prend des, des, des, des est-ce qu'on a des bitcoins, est-ce qu'on a des vrais dollars Enfin, c'est ça la notion de monnaie derrière qui se passe un peu qui est un peu bizarre il y a beaucoup de il y aurait énormément de questions je pense de la part des backers aussi donc ça c'est peut-être des choses qu'on va regarder quand même mais on ferme jamais la porte de toute façon la prochaine campagne de Dark Quarter du du, du premier trimestre 2022 je ne sais pas encore te dire où est-ce qu'elle sera mais clairement mmh pour les campagnes de localisation francophone en revanche ça c'est inscrit on est très satisfait de Game on Tabletop qui est une plateforme euh, très flexible et qui permet complètement de faire des en plus de beaux résultats euh, euh, qui permet de vraiment piloter les campagnes comme on le souhaite euh, Laura et toute son équipe euh, de chez Black Book Edition, ils sont hyper euh, euh, ils sont dynamiques ils sont réactifs euh, ils sont aux petits soins pour euh, pour nous mais je pense que c'est le cas pour d'autres éditeurs avec qui j'ai pu discuter donc voilà euh, maintenant voilà le combat Game Found Kickstarter euh, c'est que le début, non, je pense pas qu'ils vont faire tomber Kickstarter, peut-être sur la partie board gaming il y a effectivement les, les vieux de la vieille dont on parle depuis tout à l'heure qui sont quand même en train de regarder ce qui se fait et clairement au niveau pro c'est quand même ça amène des outils que n'a pas forcément KS, donc euh, voilà et que penser du coup euh, par extension de, de tous les services, alors on va avoir des espèces de concepts de package avec du, du conseil, du service euh, qui sont proposés par Backerkit, par GameFound d'une certaine manière, il y a d'autres aussi qui envisagent de le faire et qui sont en train de préparer ça, euh, donc une espèce de gestion moins personnelle et externalisée de ce marketing, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à vos moyens chacun de communication plus classiques dans le bon sens du terme moi pour moi Backerkit c'est un outil, euh, moi j'utilise Backerkit, je promeut euh, auprès de mes clients, euh, qui est un outil euh, qui est quand même euh, formidable, hein, Backerkit. Globalement c'est un pledge manager à la base, donc euh, ils sont euh, très affiliés à Kickstarter et du coup ils ont forcément une base de données derrière qui est incroyable. Puisque bah, quand as backé, derrière tu passes sur Backerkit pour euh, gérer ton pledge. Donc ils récupèrent toutes les adresses mail backer, d'un point de vue très pratico-pratique. Hein. Donc euh, derrière ils ont une comédie de ouf, ils envoient une newsletter, ils touchent énormément de gens. Euh, et euh, par contre, la façon de travailler avec eux, encore une fois, eux, ils se démènent pour mettre en lumière ton projet auprès de leur communauté, et derrière, bah, ils prennent des sous sur tous les pledges qui te rapportent. Quelque part, c'est logique, hein, c'est euh, beaucoup de bon sens. Donc, euh, c'est euh, en plus, ça ne prive pas d'un travail de fond à faire sur l'ensemble de ta communication, de tes réseaux sociaux, de tes relations avec euh, des gens comme toi, et euh, tout ce qui est médias et reviewers de façon générale, ça, enfin, c'est pas parce que tu as un outil comme BackerKit que ça, te, ça te, te, te, te, te libère de tout ça. Il y a quand même un job complémentaire à faire. Hein. Mais euh, c'est un outil qui a une importante force de frappe et qui est intéressant à mettre en complément, à mon avis. Et du coup, Léo, alors toi, tu, tu avais évoqué, euh, je crois que c'était lors de notre interview, le fait de peut-être un jour lancer une campagne sur, euh, sur GameFound. Pour aller plus loin et pas être redondant, est-ce que tu as un point de vue sur des plateformes plus à la taille plus raisonnable comme Ulule, est-ce qu'aujourd'hui elles ont encore leur place dans un secteur où les coûts explosent et où donc l'hégémonie de Kickstarter et GameFound se renforce euh, Est-ce qu'on a besoin de cette variété et est-ce qu'elle peut vraiment survivre dans, un, dans le monde actuel, dans la, dans la conjoncture actuelle Je pense qu'on a, oui, on a, on a besoin de, de variété hein, dans le monde. Hein, de, euh, vouloir euh, une, seule, une seule plateforme, ce ne serait pas, je pense pas sain, en fait. Hein. Le, le, le monde l'a souvent montré, hein, que c'est pas... Donc, euh, Ulule, par exemple, a l'avantage d'être très français, franco-français, -franco donc, euh, pour des projets euh, 100% français, je me demande si c'est pas, euh, si pas une bonne idée, en fait, d'aller chez Ulule plutôt que sur Kickstarter, par exemple, ou, ou même sur Gameform, qui sont des plateformes plus internationales, mmh. en définitive. Euh, après, euh, je, je rejoins ce qu'a ce qu dit... Euh, Magali sur, sur les avantages réciproques de GameFound et de Kickstarter nous nous sommes nous sommes ouverts aux deux mais c'est clair que pour on va dire des gros gros projets pour l'instant on préfère les faire sur, sur Kickstarter parce que c'est notre c'est notre histoire c'est notre c'est voilà, notre, notre ADN quelque part mais, bah oui, vous êtes très... Euh, je pense que les deux, d'ailleurs, sont attachés l'un à l'autre et, et sont associés l'un à l'autre. Euh, Mythic Games et Kickstarter, c'est vrai que si un jour vous sortez de cette, euh, de cette plateforme de financement, ça fera bizarre à beaucoup de gens. Euh, on va conclure euh, cet échange avec des, des grandes questions philosophiques, comme j'aime à en poser, des questions qui durent souvent très longtemps. Euh, très simple pour commencer, euh, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'un secteur, toi Léo, ça fait longtemps que tu es là-dedans, euh, que ce secteur-là, il est malgré tout encore jeune et encore euh, prêt à évoluer dans ces formes actuelles, ou est-ce qu'on arrive d'après vous à un plateau, une espèce de maturité aujourd'hui euh, Encore une fois, dans un, un financement, enfin, le monde du financement participatif qui, un, qui continue d'exploser ou de, de grimper de manière exponentielle. Moi sur le monde du jeu de société, je trouve qu'on arrive à une standardisation des campagnes, et du coup c'est ce que disait Leonidas tout à l'heure, en fait il va falloir se démarquer avec des jeux de plus en plus innovants, et euh, des campagnes euh, de plus en plus différentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a éprouvé plein de modèles, euh, celui des stretch goals, qui aujourd'hui euh, ne sont, enfin, euh, tu ne peux plus faire une campagne sans, hein, c'est un, une attente de base, alors qu'au départ ça n'existait pas aux premières campagnes. Donc de mon point de vue, il va falloir se réinventer de plus en plus, de plus en plus vite, trouver euh, les bonnes idées, voire la bonne idée qui va faire que ta campagne euh, elle va être différente, en plus d'avoir un jeu qui, lui, est d'autant mieux. Donc à mon avis, c'est euh, à nous de faire le job pour faire de nouvelles choses, et c'est euh, de toute façon au bénéfice des backers. Hein. Oui, je suis, je suis, je suis d'accord avec ça. Euh... Je trouve que même si c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a déjà à peu près tout vu, hein, et que, bah, comme tu le disais, Adrien, il y a quand même, ça continue de se développer, quoi. C'est que, je trouve que le, même la, la qualité, le niveau de finition de, des jeux euh, continue d'augmenter. Euh, donc, on est, n'a on est, on pas atteint le, le, le summum de ce qui peut être fait. Je pense qu'il va y avoir mmh. de nouvelles choses qui vont arriver, je ne sais pas, de plus en plus de euh, réalité augmentée, euh, peut-être euh, d'innovation technologique dans les, dans les jeux qu'on. Qu technologique ou même technique, hein, parfois ça peut être. Il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver et qui vont s'imposer comme les nouveaux standards. Donc je pense qu'on n'est est pas, on n'a pas atteint le pic. Ouais. Euh... Mmh. Transition parfaite justement. Euh, Guillaume, la, la révolution, <rire> l'évolution du board game, c'est forcément le l'application, c'est forcément. Euh, où est-ce que un bon vieux jeu avec des bonnes vieilles mécaniques bien foutues, ça peut aussi faire le taf. Euh, type la qui est devenu sa marque à lui tout seul, un hein, auteur euh, auteur bien connu de Kickstarter. Ouais, non. En fait, je pense que, enfin, pour la première partie de ta question, je pense que on est, on est, on est, on est peut-être plus à la, la, une adolescence, on va dire, du, du, du, du, du, de cette partie crowdfunding où en gros on a commencé à comprendre des choses. Vous voyez, on se, on se découvre encore un peu, mais on a commencé, à, on a commencé à comprendre certaines choses. C'est plutôt l'adolescence, tu vois, une période d'adolescence comme ça où on a encore beaucoup de choses à, à, à découvrir. Euh, je pense que ce qui est, ce qui est certain, c'est que le milieu est de toute façon en explosion. Euh, euh, à cause euh, du, du, de, de la pandémie pendant deux ans, les gens se sont retrouvés chez eux et donc ça a amené beaucoup de gens à s'intéresser à un loisir auquel ils n'avaient pas forcément prêt à, prêté attention on nous a fait beaucoup de retours pendant deux ans avec des gens qui, qui, qui, étaient, qui, étaient, qui étaient juste sur du, les, les standards, les grands standards, j'allais dire Monopoly, le, les grands standards de, le de société parce que tu vois c'est le point Godwin du jeu de société pour moi et donc euh, du coup comme ça c'est fait euh, mais, mais, euh, mais voilà, la période, elle est, elle est un peu charnière, je pense. Avant et demain, avec la reprise en plus des, des festivals, on croise des on croise doigts, mais euh, les gens vont se retrouver avec une communauté beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Les, les, les éditeurs doivent s'adapter, de toute façon se sont adaptés à, à tout ça. Donc je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, tant au niveau des mécaniques. Nous, c'est sûr qu'on veut continuer de... de, de, de, de de, de persévérer dans, le, dans, dans, dans cette notion d'hybride avec, euh, avec des de, de, de, de nouvelles technologies. Euh, mais ça peut prendre plein d'autres formes. Je pense que euh, voilà, on commence à voir arriver des tables où on peut disposer des éléments. On joue directement sur une table complète avec des jeux de société. On voit plein, plein de choses arriver. C'est génial en fait. Enfin, toute cette partie de création euh, qui, est, qui est amenée par. Euh, par d'autres industries. On parlait un peu, Magali parlait un peu de ça. C'est-à-dire des gens qui sont passionnés, mais qui sont dans, qui bossent aujourd'hui, qui sont ingénieurs dans d'autres secteurs, vont amener encore d'autres choses. Mais parce que justement, pendant deux ans, ils étaient chez eux, ils se sont dit, mais les jeux de société modernes, c'est génial. Et en fait, voilà, mm -hmm. je fais ça à côté et j'ai envie de créer un jeu qui ferait du jeu de société avec autre chose. Donc, le mot hybride aujourd'hui, on l'emprunte beaucoup avec ce que nous nous chez Lucky dog Games avec les, les, la mobilité. Mais, mais en vérité, ça peut prendre plein d'autres formes, l'hybride. C'est voilà. Nous, on fait plutôt de l'hybride digital. Et, euh, et on va dire que demain, euh, il peut y avoir plein plein de croisements euh, astucieux et, et qui, à mon avis, on est encore au tout, tout début de la voilà de la, de la on a appris les choses, on sait faire des bons jeux, on sait faire des bons games, on sait faire des... On sait raconter des histoires, et, et je pense que demain va être plein plein de surprises. Alors, une des premières interviews que j'avais faites, c'était avec Magali justement dans son, dans son ancienne vie. Et j'avais eu un, un rapprochement malheureux qu'on m'a longtemps reproché entre les boutiques et Kickstarter. J'avais une phrase que je ne répéterai même pas parce que je ne l'assume pas du tout. Oh. Euh, <rire> mais malgré tout, ah, alors, voilà, malgré je voudrais réitérer aujourd'hui, enfoncer un peu le clou, non mais vraiment, vraiment. Est-ce on voit, il y a de plus en plus d'éditeurs traditionnels qui, euh, à, par l'odeur alléchée, se lancent dans, dans l'aventure du participatif On peut citer complètement au hasard Matago, qui est en plus tout un réseau de partenaires et qui s'implique beaucoup aujourd'hui là-dedans. De l'autre côté, on a Lucky Dog Games, mais aussi Mythic Games qui a des vues sur le, le direct boutique. Donc l'idée, c'est pas de dire est-ce que l'un va manger l'autre, mais est-ce qu'avec maintenant des jeux boutique qui proposent des extensions, avec des jeux Kickstarter qui finissent en boutique, est-ce qu'on va garder cette frontière ce mur si rigide, où est-ce qu'on va pas arriver à un grand secteur globalisé et très professionnalisé qui f... où finalement les distinctions sera plus difficile à faire Sans dire que ce soit un bien ou un mal d'ailleurs. Pour moi le Kickstarter, ouais, euh, même si je sais que c'est quelque chose qui n'est pas hyper bien vu par les backers, euh, c'est quand même euh, un premier pas, pas vers la boutique. Non. Par les boutiques Ou par les backers Pardon tu dis que Kickstarter, ce n'est pas bien vu par les backers, tu disais par... D'avoir un jeu Kickstarter qui finit en boutique, il ah, y a pas mal de backers qui aujourd'hui ben oui. ne sont pas... Euh, enfin, qui, qui sont un peu euh, en, en défiance par rapport à ça. Mais c'est un premier pas, le Kickstarter ou le financement participatif euh, permet à un jeu de voir vie. Donc si on n'avait pas de backers, euh, le jeu ne, ne verrait pas le jour. Après, un jeu qui arrive en boutique, forcément quelqu'un qui a participé à la naissance de ce jeu doit être récompensé bien plus ou différemment ou de meilleure façon à voir que, que la personne qui a attendu qu'il soit en boutique, que le jeu soit disponible comme ça. C'est euh, l'idée des Kickstarter exclusifs. Euh, C'est aussi pour ça qu'on attend pas mal de, de feedback pendant une campagne parce que tu peux mettre ton nez un peu dedans, tu peux peut-être faire du conseil, avoir plus de questions. Tu as une relation directe avec euh, l'éditeur que tu n'auras pas quand tu achètes un jeu en boutique, hein, clairement. Mais euh, les backers qui donnent naissance et qui, qui permettent au projet de prendre vie euh, doivent être euh, euh, mieux récompensés que quelqu'un qui achète le, pro, le, le jeu en boutique. Mais pour moi, Kickstarter, ce n'est pas, pas un mal que ce soit un premier pas vers la boutique. Je ne sais pas si vous ressentez cette dichotomie, mais moi j'ai vu ça, j'ai eu une, des discussions très très enflammées et, et assez dures à l'époque de Fractal, le, jeu de, le deuxième jeu de board gaming, où en gros on avait deux camps complètement opposés et qui pourtant râlaient de la même manière. Il y avait ceux qui disaient, de toute façon, il y a trop de stretch goals, c'est hallucinant, on en a marre du plastique, on en a marre des brouettes de boîtes. Et on avait de l'autre côté en même temps la campagne de Taverne et Dragon, de l'ordre Raccoon Games, deuxième jeu qui n'a pas financé, où ils disaient, il bah, n'y a pas de stretch goals, du coup, bah, autant attendre la boutique. Et finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de bonne réponse entre les deux. Réaction là-dessus Léo, peut-être, que ça te, fait... ça te fait rire. Oui, en fait, il faut se méfier de, euh, de, de, de, de certains retours qu'on peut avoir. Et parfois on en déduit que c'est euh, le consensus et que c'est ça. En fait, les gens qui disent euh, « il y en a marre du kiloplastique » et donc on se dit bah « il faut arrêter de faire du kiloplastique ». En réalité, on le voit, ce qui marche, ce qui plaît, etc. Et ce n'est pas parce que les gens critiquent certains, en définitive, ils critiquent, mais c'est ce qu'ils attendent. Euh, donc, alors je ne dis pas que le kiloplastique, c'est la bonne chose à faire, ce n'est pas, pas ce que je veux dire, Ni je pense qu'il y a de la place pour les deux, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas ériger en, en, en, en parole euh, divine euh, certains retours qu'on a pu percevoir et en déduire que euh, c est, c est, ce sont les, les attentes les stretch goals il y a des campagnes, je pense que ça doit s'adapter aux campagnes. Il y, a, il y a des campagnes pour lesquelles c'est justifié, il y en a d'autres pour lesquelles ce n'est pas justifié. Nous, on ne fait pas que des campagnes avec des stretch balls, parfois on fait des daily unlock. Je pense qu'il y, y a des projets où euh, ils peuvent très bien aller sur du crowdfunding en disant, Ben voilà, on vous fait une, un discount ou on vous offre ça pendant la campagne, après vous l'achèterez. Euh, il y a plein de modèles différents, et, euh, et il faut être malin et s'adapter, euh, que ce soit euh, que ce soit adapté au projet qui est, qui est, qui est présenté. C'est surtout ça, que ce soit, euh, c'est pas une, ça doit pas être une, euh, une recette, voilà, ça doit pas être une recette. Il n'y a... a pas voilà. de formule magique. A... Le mot de la fin, Guillaume Oui, non, c'est ça, je, je suis un peu d'accord avec tout le monde, nous on fait très attention, on a, des, on a quand même beaucoup de titres qui sortent en boutique, on est très en dialogue avec la plupart euh, des, des, des établissements euh, francophones, on va dire que ça soit au Canada, en France évidemment, mais mais aussi en Belgique ou en Suisse, il euh, y a souvent des remontées qui nous sont faites sur euh, des jeux qui qui voilà qui vont avoir un contenu exclusif ou pourquoi vous pourquoi vous êtes passé par une campagne sur ces jeux-là ou alors que vous auriez pu les, les, les financer directement, il y a il euh, y a il y a des il y a aussi des questions qui sont liées parfois à la, à la boîte, euh, qui sont liées au, à, à des, des prises de risque en fait, parce que le métier d'éditeur, euh, que ce soit dans le jeu de société ou dans d'autres, c'est une notion de prise de risque. Donc effectivement, la campagne, euh, je saurais pas dire exactement le pour 2021 là le, le, le, le ratio qu'on avait sur sur le crowdfunding versus le retail, mais enfin sur la, la partie boutique, mais en, ce qui est vrai, c'est que s'il y, y a un dialogue fondé et que euh, ce qu'on va proposer aux backers, je rejoins un peu ce que disait Magali, ce qu'on va proposer au backer fait qu'il y a un intérêt de le faire, de nous aider, de nous, en plus de, du fait de nous aider, tu vois. Euh, mais, mais, mais en gros, peut-être de, de l'avoir voilà, peut à l'avance euh, déjà, ça constitue un, un bienfait de dire voilà, moi je suis vraiment fan de ce que vous faites. Euh, si si j'ai le jeu à l'avance, c'est déjà un bien. On va voir si on peut maintenir le produit en boutique, mais souvent le prix va être un petit peu au-dessus en boutique aussi, voilà ce genre de choses. Donc on ne pourra pas faire autrement, mais c'est comme ça. Euh... Et puis après, au contenu, on a par exemple des campagnes où il n'y a pas du tout de stretch goal, tu vois. Euh, C'est une technique euh, qui permet aussi de communiquer au fur et à mesure de la campagne pour éviter cette fameuse, euh, ce, ce fameux plateau qu'on peut avoir au milieu d'une campagne, de continuer de communiquer dessus et puis d'amener aussi du contenu supplémentaire grâce à l'engouement des backers. Et nous, on a des campagnes aussi qui peuvent très bien se passer sans, sans stretch goal, par exemple. Et donc l'exclusive le, le, n'est pas forcément un, tout le temps un... Euh, un outil nécessaire ou un. Ce serait un vrai sujet à avoir, ça d'ailleurs. On ouais, va faire une émission voilà, hein, sur ce sujet-là. une émission là-dessus, je pense aussi, mais, mais donc il y, y a différentes choses à, à, à appréhender et il euh, et, et y a moyen vraiment de faire cohabiter les deux dans le dialogue, euh, je, je pense euh, vraiment, avec les, avec les boutiques et en, entre voilà ce que peuvent voir les backers, recevoir les backers et aussi ce qu'on peut proposer en boutique directement, par exemple. Je pense que nous sommes tous prêts à, à lancer notre projet maintenant, euh, tout autant, autant que nous sommes. Euh, merci à tous les trois d'avoir aidé à, à décrypter le monde obscur et mal connu de la communication. On va parler rapidement quand même de vos actu respect actualités respectives. Euh, Leonidas, donc c'est le, le deuxième jeu de la Phoenix Line qui arrive cette année, donc Rise of the Necromancer, tu veux nous en dire un mot Oui, bon ben, la Phoenix Line, c'est un, un concept qu'on a, qu a lancé, par un constat très simple. Euh, il y a beaucoup de jeux qui sortent, nous sommes des joueurs, nous, nous, a, nous achetons des jeux, et il y en a certains euh, qu'on adore, que, dont on ne se lasse pas, qu'on continue de jouer bien longtemps après leur sortie, et qui n'ont pas eu euh, le succès euh, qui, selon nous, ils méritent. Et euh, donc, euh, ce sont des jeux plus classiques, plus adaptés à, à la boutique. Et donc, euh, euh, quand c'est le cas, ben, on contacte les éditeurs. Donc Le premier, euh, le premier de la Phoenix Line, c'était Enchanters, qui est un jeu de cartes, a même pas de figurines, pour dire. Et puis là, celui-là, celui qui est en ce moment euh, sur euh, GameFound, c'est euh, Rise of the Necromancers. C'est un jeu euh, beaucoup plus familial que ce qu'on fait, euh, avec moins de matériel. Bien entendu, euh, on le reprend, on, on va rajouter des petites, euh, des petites choses qu'on aime bien, mais qui seront... Ils sont séparés, on n'est pas obligé, ce n'est pas pas forcément dans la boîte, ça sera séparé. Ceux qui n'en veulent pas, qui veulent juste des, des jetons en carton, on respecte, ça y sera, ils pourront n'avoir que ça. Mais s'ils veulent plus, eh ben ils pourront avoir euh, un truc un petit peu plus, euh, euh, un petit peu plus figurine. Donc c'est un jeu très familial euh, qui se joue euh, euh, où on joue des méchants pour une fois euh, dans, dans, dans un univers d'heroic fantasy. On joue des des, euh, des, des nécromanciens qui veulent devenir le, le, le, le plus méchant, en fait, hein. et, euh, et euh, <rire> qui, vont, qui vont lever des, des armées de morts vivants. Et euh, l'avantage du jeu, c'est euh, qu'il est très, très rapide. Euh, voilà. Et euh, très rapide, très simple, très fun, euh, très familial, encore une fois. Euh, on l'adore. Et, et voilà. là, c'est sur, sur GameFound. Et puis, bah, on, a, on a une grosse année avec plein d'autres choses. Euh, oui, il y a des, des sorties que, que moi-même j'attends avec impatience. Euh, alors, je te disais tout à l'heure que le jour où vous quitteriez Kickstarter, ça me ferait tout drôle. Et bien voilà, donc, euh, Rise of the Necromancer c'est sur GameFound. Donc, tu, es, tu as anticipé mon, euh, mon propos de tout à l'heure. Euh, Guillaume, Guillaume, je sais que Guillaume, tu es, tu es un homme secret, mais euh, tu vas bien pouvoir <rire> nous révéler quelque chose pour 2022, euh, pour faire comme tes petits camarades. Alors, on a... Euh pas mal de campagnes en 2022 en cours de préparation. Euh, en ce qui concerne le Worldwide, on est sur euh, The Dark Quarter. Euh, pour le Q1 2022, qu'est-ce qui arrive Alors Dark Quarter, juste en parler, c'est vraiment une super collaboration avec Van Ryder Games, ceux qui ont fait euh, Detective. Où on va mmh. avoir un jeu dans un univers dans les dans les dans les années 80, euh, dans le, le sud-est des États-Unis, le bayou, enfin une ambiance assez noire, assez mature, On est vraiment sur un jeu qui va beaucoup plus loin. On a poussé le curseur un peu euh, de quelque chose avec du voodoo, avec voilà, on a commencé à présenter quelque chose là-dessus. On a on a hâte d'en de, de, parler. Euh, et donc ça sera euh, certainement euh, quelque chose comme mars euh, ou, ou fin mars euh, début de, fin, de, ouais, 2022. Euh, sur la partie francophone, on est en train de travailler sur Dicerone saison 2. Certainement, alors ça c'est une petite exclu pour Nix, la chaîne. Euh, on, verra, on, on va certainement faire Adventures, on est encore en discussion, mais on est vraiment sur la fin. C'était on... tellement demandé. Ouais, ben, En fait, c'est ça. Euh, encore une fois, pour euh, la cohérence et puis de la gamme, euh, parce qu'on aime, voilà, on aime cet éditeur et le travail qu'il fournit, Enfin, que le matériel est magnifique. voilà, la saison 1, là, les, les les backers l'ont reçu. Euh, concrètement, c'est euh, c'était euh, un peu la suite logique. Euh, et on aura donc, bah, là, on aura la livraison de Too Many Bones, Sleeping God, mm -hmm. 2022. Euh, voilà, donc là aussi, on va avoir beaucoup de retours là-dessus euh, et Divinous. Et Divinus pas 2022, si Si si, ouais. De toute façon, enfin, en, en, selon toute vraisemblance. Euh, euh, on va avoir à annoncer des, des, des petits retards euh, là-dessus, mais euh, bon, pas d'inquiétude pour l'instant, mais en gros, voilà, il y, y a une part de boulot énorme, c'est un projet très ambitieux qui va amener aussi beaucoup d'autres choses, on parlait de beaucoup de créativité euh, dans cette émission, et, euh, et ça, ça en fait partie, on va, on va amener beaucoup, beaucoup de choses sur Divinus euh, euh, en espérant que, voilà, l'équipe les, les, les, du studio qui est à Varsovie... Euh, euh, tiennent bon, euh, et puis Elemental Uprising aussi, qui, qui est au studio, là, actuellement, euh, voilà, les, les équipes sont en train de travailler dessus, on est, voilà, Alors, bon, voilà est ce qui est à peu près pour l'actualité des campagnes, de ce que je peux, je peux vous dire. C'était ah. plus que ce que j'en attendais. Je suis, je suis, <rire> euh, je suis ravi. Magali, est-ce qu'on a le droit de parler de la grosse campagne qui qui s'annonce Je ne sais pas si le, le timing est bon. Alors je te, je te lance ah, bah, la on balle. On va et... en parler un petit peu. Euh, euh, je, pourrais, je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Cybercoin Age of Monster Hunter, euh, Hunter, pardon, où on va aller chasser des, euh, des monstres dans des euh, royaumes perdus et oubliés et qui ont pris un peu, euh, qui terrorisent et mangent les euh, populaces locales où euh, on va travailler du coup, avec Adrien là-dessus euh, pour, pour voir, vous en montrer un peu plus, euh, euh, notamment à, à, aux backers français là-dessus. Euh, C'est une campagne qui va arriver a priori à la fin du premier trimestre. Euh, C'est fait par une jeune équipe, un primo-éditeur, hein, pour le coup euh, slovène. Ils sont vachement chouettes. Euh, le projet avait euh, pas mal fonctionné euh, au salon des Suns, euh, où il avait un peu attiré l'attention. donc. Euh, Hyper bien, euh, grave envie de le montrer, d'en montrer plus euh, déjà euh, aujourd'hui, quoi. Donc ça va arriver assez vite. Et puis, euh, et puis sinon, euh, juste euh, le mois prochain, euh, Cannes, le rendez-vous euh, annuel euh, qui aura lieu cette année. Donc euh, ça, c'est euh, plutôt chouette. On va pouvoir euh, revoir un peu les gens en vrai, euh, pas se faire des câlins, mais euh, des petits coups de coude. Que, euh... ouais. En ouais. Est est pas espérant pas annuler, c'est vrai. En espérant. Merci à, à tous les trois et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une émission consacrée aux jeux solo avec un auteur qui ne vous est certainement pas inconnu. Euh, D'ici la prochaine fois que vous souhaite de la partie, je vous dis à bientôt. Merci encore donc à tous les trois. Salut tout le monde. Merci. Salut.